Merci d'être aussi nombreux, <rire> non non, mais d'être venu c'est sympa, c'est la première conférence du cycle 2023 parce qu'on a, enfin, c'est un peu compliqué de, de redémarrer le cycle pour, pour plein de raisons, donc on avait fait un hein, l'année la dernière, donc on n'a pas le nombre de conférences qu'on a d'habitude, c'est-à-dire une par mois, on essaye là d'en faire deux trois déjà de, dans, dans l'année pour redémarrer euh, tout doucement. Donc euh, depuis bah, 2014, hein, donc, euh, tous les ans il y a un cycle sur une thématique, hein, c'est le principe. Et on normalement donc, à chaque conférence décline en fait la thématique générale avec, pour pouvoir éclairer avec euh, voilà, des regards différents. Ça peut d'un sociologue, d'un philosophe politique, d'un euh, économiste, d'un dans le scientifique, euh, dans le laboratoire de recherche, enfin, voilà, on essaye de, sur une thématique d'avoir des croisements de regards pour mettre en débat cette thématique. Et là, cette année, on a, on a voulu faire sur le, le travail, euh, et, bon, là, en l'occurrence, c'est le travail, mais lié euh, au bonheur. Travail et bonheur, bien-être, qui bon, est quelque chose de très, un petit peu très à la mode. Il y avait eu, il n'y a pas longtemps, c'était il y a deux mois, je crois, un, je ne sais plus, je parle couvert de, de Fabien qui avait, qui avait indiqué le, le, le. Il y avait eu un reportage sur enfin un documentaire sur Arte. Je ne sais pas s'il est encore disponible, mais qui est très très bien fait, sur justement le travail et le bonheur. Voilà. donc avec cette vision un peu critique. Et nous, ce qu'on avait voulu interroger, c'est, par rapport au travail, aux transformations du travail, c'est est, est-ce que finalement l'entreprise allait. Est, est-ce que c'est son job de, bah de, de, de, de rendre les gens heureux, les salariés heureux Bon, c'est euh, la grande question. Hein, euh, déjà, si elle ne les rend pas malheureux, c'est déjà pas mal. Euh, Est-ce que, voilà, direction du bonheur, enfin bon, voilà, il hein, y a eu toute une série de, de choses comme ça qui sont apparues avec le, un essor du développement personnel, hein, à travers euh, donc une vision très, euh, finalement, psychologisante aussi du, euh, de la chose. Donc, euh, voilà, ça, on a voulu un petit peu interroger. Donc, là, on a euh, donc Denis Maillard, <rire> qui est d'origine plutôt... Euh, philosophie politique euh, et qui, alors je vais laisser plutôt de dire, se, se présenter hein, ça, sera, euh, ça sera plus simple mais il a écrit euh, il a écrit euh, en plusieurs livres, euh, beaucoup d'articles euh, spécialiste de la transformation du travail hein, et des, des relations syndicats-travail euh, donc très d'actualité très un livre sur les gilets jaunes qui, qui rend une, une analyse très fine euh, et, et donc euh, sans ce euh, pas sens. Euh, travail commun mon euh, bon, bon, c'est temps commun. Temps commun, voilà. Tant commun. Euh, mmh. euh, donc, il hein. mmh. Voilà, donc, euh, vraiment spécialisé qui intervient auprès des entreprises hein, en termes oui, de conseil. Euh, donc, voilà, un, un spécialiste du, du travail et avec une thématique, là, aujourd'hui, alors, c'est nous qui avons trouvé le titre, parce que, voilà, hein, sur le travail... Travail et épanouissement... M épanouissement voilà, voilà, c'est le, le, le titre c'est nous hein, qui, qui nous sommes ah, qui, euh, euh, mais euh, mais voilà c'est l'idée euh, avec un paradoxe intéressant et, et, et vraiment une je trouve une approche très intéressante de, voilà donc je, je vais hein, Allez. <rire> bon ben bah, merci merci de cette, euh, cette introduction merci de l'invitation merci de votre présence et de votre accueil en euh, euh, bon, juste oui je ne veux pas rajouter grand-chose sur, sur, sur moi, c'est-à-dire que euh, plutôt pour les livres, on en a parlé, c'est à partir de l'observation que j'ai sur les entreprises, sur la société, que j'essaye de, de réfléchir, et, et j'essaye d'écrire. Euh, ce qui m'intéresse effectivement, c'est les transformations du travail, essayer d'avoir une, une vision... Ma, ma formation, c'est de, de sciences politiques et de philosophie politique, euh, d'histoire des idées, donc c'est essayer d'avoir sur ces transformations du travail un regard un peu, un peu politique, de est ce qu'il y a une politique du travail, est ce que le travail est politique Pendant longtemps, ça l'a été très très longtemps, et on l'a un peu, un peu oublié, et j'essaie de, de, de conserver ce, ce regard-là. Et donc, si, je, si effectivement, je, je, je reprends la question, hein, bonheur et épanouissement, à quel prix euh, Je me suis dit, bon, il faut quand même que je réponde à la question. Et, euh, et donc, si je devais répondre à la question, je, je, je le dirais, alors, je vais vous le dire comme ça, de manière très, très, très brutale, très, très abrupte, mais après je vais essayer d'expliquer de, de, un peu les choses, euh, à quel prix, mais au prix de l'utilisation du travail des autres. Euh, donc c'est ça que je vais essayer de dire alors si j'étais un peu marxiste, révolutionnaire je ne sais pas quoi, je dirais au prix de l'exploitation du travail des autres euh, je, je, je veux bien être alors, souvent on fait souvent une dictation d'être un peu marxien penser qu'il y a des classes sociales et qu'elles sont en relation les unes avec les autres peut-être pas marxiste euh, et, et moi j'essaie de je vais essayer de vous montrer essayer plus de penser euh, Effectivement, ces, ces, ces catégories sociales, ces classes sociales, telles qu'elles apparaissent aujourd'hui après, après euh, 40 ans de, de globalisation, euh, une vingtaine d'années de, de, de numérisation de l'économie et, et un processus d'individualisation, on a une nouvelle classe sociale qui apparaît euh, et elle est en relation, les, les classes sont en relation entre elles dans une relation de dépendance mutuelle et, et c'est ça que je vais essayer de, de, de vous montrer en essayant de vous faire comprendre ce que j'appelle le alors je, vais, je vais après je vais expliquer tous les termes hein, mais le paradoxe du back office c'est-à-dire le, le, le, le bonheur et épanouissement à quel prix et au prix du travail des autres l'utilisation du travail des autres à travers un paradoxe euh, que j'appelle paradoxe du back office je vais vous expliquer ce que j'entends par ce terme de, de back office qu'on entend souvent que, je l'ai proposé il y a quelques années puis je m'aperçois que le terme n'est pas génial, mais il, on l'utilise parce qu'on n'en a peut-être pas, peut pas d'autres pour le moment. On fera un moment d'essayer de, de, de, de, de, de comprendre qu ce qu'il y a sous ce, sous ce terme. Back-office, c'est dans une, dans une entreprise, le back-office, c'est ce qu'on ne voit pas. Hein. Ou dans un système informatique, c'est ce, ce qui est caché, ce qui est derrière, c'est le sous-bassement. Et je pense que notre monde du travail est fait d'un back-office sur lequel on se, on se repose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces euh, euh, 40, 40 ou 50 dernières années, si on prend le début des années 70 ou, ou début des années 80, ces 40 dernières années, qu'est-ce qu euh, qu qui s'est passé euh, donc, je ne je je, je vous apprends rien, la, la, la globalisation, la mondialisation, donc la mondialisation des échanges, la mondialisation de beaucoup de pans de l'économie, de pans de, de, de notre vie, de pans de la société, euh, la révolution numérique qui est arrivée euh, là-dessus, et puis un processus d'individualisation qui a des conséquences sur les, sur, les euh, sur les relations sociales. Et tout ça, euh, c'est euh, à la fois euh, à la, euh, assez documenté, et en même temps, euh, dans, euh, dans nos vies, on ne le touche pas forcément du doigt très facilement. Mais on a vécu collectivement une expérience incroyable, de, de, de, une expérience sociale grandeur nature, qui a été le, le, le premier confinement, la crise Covid. Et si je laisse de côté les, les aspects de santé, d'échanges, choses comme ça, parce que ce qui m'intéresse, c'est le, les, les questions du travail, si on regarde qu ce qui s'est passé du point de vue du travail... D'un seul coup, la division euh, du travail, la nouvelle division du travail issue de, de, de ces trois phénomènes, hein, mondialisation, individualisation, numérisation, elle nous apparaît d'un seul coup en pleine lumière. division du travail elle nous apparaît en pleine lumière. Et euh, euh, alors selon euh, votre emploi, votre travail, ce que vous faites, la place que vous avez dans la société, finalement il y a eu trois expériences quasiment existentielles de, euh, du travail de la place du travail dans la vie, du rapport au travail, euh, durant cette, euh, cette crise Covid et durant, ce, notamment, surtout le premier confinement qui a été, pendant deux mois et demi, euh, une expérience à la fois intime, on, on s'est chacun positionné par rapport à ce qui se passait, et en même temps, c'est une expérience collective euh, extrêmement forte, et c'est là où on, on a vu... Beaucoup de gens disent, est-ce que la société existe encore Est-ce que c'est solide, liquide bah Non, elle existe. Et on a tous fait la même expérience au même, au même moment. Alors c'est quoi ces trois, enfin il y a trois expériences hein, existentielles du, du, du travail pendant le, pendant le Covid qui décident en fait trois mondes du travail bien, euh, bien particuliers. La première expérience, on en a beaucoup parlé euh, dans les médias, euh, c'était le, le, le grand, la grande nouveauté, c'est le passage très rapide en télétravail massif et forcé, suivant, enfin, voilà, peut-être un mauvais jeu de mots, le télétravail forcé, euh, au départ, en tout cas, euh, de, de, de, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, et notamment de euh, tout un tas de, de métiers dont on pensait qu'il n'était pas possible qu'il télétravaille. Tout euh, l'étage de, des de, de, de, beaucoup, de, beaucoup de métiers dont on disait... Euh, euh, le télétravail il est fait pour des cadres autonomes, etc. Et puis en fait, beaucoup de gens euh, qui étaient, euh, avaient des, des, on va dire des, un travail euh, dire posté, mais pas posté comme on est posté à l'usine, mais euh, ils venaient avec une vie de bureau, euh, ils venaient le matin, ils, ils avaient des horaires de bureau, euh, être dans un bureau avec des collègues, des relations, etc. Tout ça semblait euh, immuable, et pourtant, ça a été possible pour des millions de personnes qui ont. Et, et l'expérience qui a été faite à ce moment-là, c'est l'expérience qu'il est possible de travailler, et surtout de s'organiser autrement. Donc la, la question de l'organisation du travail et de, et de la transformation de l'organisation du travail, c'est quelque chose qui, euh, qui, on va dire, depuis... pour euh, prendre une tas de repères assez facile, euh, depuis les grandes grèves de mai 68, mai-juin 68, il y a une interrogation constante sur l'organisation du travail. Est-ce qu'on pourrait travailler autrement Est-ce qu'on pourrait euh, s'organiser autrement Est-ce qu'on pourrait euh, ne pas euh, passer... Euh, comme, comme Le slogan, c'était euh, « euh, perdre sa vie à la gagner euh, », c'est les slogans de 68. Et donc, est-ce qu'on peut faire autrement Pendant longtemps, euh, le, le, le, le travail il était euh, dans un lieu déterminé, avec des horaires déterminés. Ce que nous montre l'expérience du télétravail, c'est que tout ça, tout ça peut, peut éclater... Et qu'est-ce qui peut éclater C'est, on pourrait, si, si on prend l'analogie avec le théâtre classique, c'est cette unité de temps, de lieu, d'action. On était globalement tous prisonniers de cette unité-là, comme dans une pièce classique de, de, de, de, de théâtre. Et ça, tout ça a volé en éclat. On est passé d'une pièce classique à une pièce contemporaine. Où finalement, on peut, on peut être euh, et, et vivre, travailler, euh, où bon nous semble où on veut être, euh, où on peut être. Euh, et on peut s'organiser autrement. J'ai vécu des, des moments euh, assez, assez incroyables. Euh, de, de, de, je, je, moi, dans mon métier, c'est d'accompagner surtout beaucoup de DRH, essayer de, de les aider à comprendre euh, l'impact des phénomènes de société sur les organisations. Et là, on était en plein dans ce, dans ce genre, de, de, ce genre de, de choses. Et... Euh, des expériences où un manager organise une réunion pour son équipe. Tout le monde est là, mais ferme son écran, ferme son micro, puis en fait fait autre chose et fait une contre-réunion parce que bon, le chef c'est bien gentil, mais il faut quand même qu'on bosse et qu'on a des trucs à faire. Et sans lui, finalement, on travaille peut-être mieux. Et donc c'est une expérience incroyable qui est d'insubordination. De, de, le, le contrat de travail, c'est quoi c est, c est une, ça, ça organise une subordination hiérarchique et juridique. Et là, il y a, euh, il y a toujours subordination euh, juridique, bon ok, ça c'est le contrat de travail, mais une insubordination hiérarchique qui s'organise, il est possible de s'organiser autrement. Donc ces choses qui étaient de l'ordre de l'utopie pendant longtemps, pour de, de, de, bon, penseurs qui disaient « le travail doit évoluer », ben d'un seul coup le travail se, euh, se mettait à évoluer sous nos yeux, euh, voilà. Ça c'est le premier monde du travail, mais ça ne concerne que finalement euh, qu'une partie du monde du travail. Il y a une autre expérience qui a été, toutes ces personnes... Qui euh, ne pouvaient pas. Leur travail était jugé, on va dire, comme euh, non, euh, non essentiel. Et pourtant, c'est des personnes qui ne pouvaient pas télétravailler. Je pense à. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez les polémiques. Alors, c'était après le, après le premier confinement, c'était, je pense, le deuxième confinement, les polémiques sur les, les, les librairies. Est-ce que les librairies doivent être ouvertes Est-ce que c'est essentiel Ou est-ce qu'elles doivent être fermées C'est non essentiel. Voilà. Et, et donc, on a ça aussi sur des industries, sur tout un tas de métiers où les personnes et notamment euh, hôtels, cafés, restaurants et je pense que les difficultés qu'on a aujourd'hui dans le recrutement, les tensions qu'on a aujourd'hui sur, sur le sur le sur le sur le recrutement, sur les, les recrutements de main d'œuvre dans ce secteur dit HCR, hôtels, cafés, restaurants, euh, est très lié à l'expérience qui a été faite du travail. À savoir, finalement, j'ai un travail, mais je peux rester chez moi. La société continue. Euh, Est-ce que je sers à quelque chose Et surtout. J'ai du temps pour penser, est-ce que je veux continuer à faire mon travail de la manière dont je l'ai fait jusqu'à présent Et notamment dans ce secteur-là, c'est un travail qui est avec des horaires difficiles, qui est avec des conditions de travail souvent pénibles. Est-ce que je veux continuer comme ça ben, La réponse qui a été apportée assez, assez, assez fortement, c'est de dire non, non, j'ai envie, envie de faire autrement. Là aussi, interrogation sur est-ce qu'il est possible de travailler et de s'organiser d'une autre, autre manière Et puis, il y a un autre monde du travail, mais qui est un monde du travail généralement invisible. C'est le fameux pack office et je vais y venir. Un autre monde du travail, invisible, socialement invisible, et qui, d'un seul coup, pendant le, le confinement, s'est montré dans euh, tout ce qu'il a d'essentiel et, et, et, de, et, de, et de matériel. C'est toutes les personnes qui n'ont pas cessé d'aller, continuer à, à aller au travail, si on reprend l'expression du, du président de la République qui disait « Nous sommes en guerre », donc il y avait des premières lignes, des deuxièmes lignes, c'est ces gens-là. Et c'est euh, ces personnes, si on prend la métaphore guerrière, qui, ont, qui sont montées au front, et au départ, euh, sans gants, sans gel, sans masque, sans, etc. Mais ces petites ces choses se sont, euh, se sont euh, organisées. Et euh, c'est ça, ce que j'appelle le « back-office de la société ». Alors on avait un peu commencé à le voir... Pendant le mouvement des gilets jaunes, on parlait de, de, du, du livre que, que, que j'ai écrit là-dessus. Euh, quand on regardait la sociologie des personnes qui s'étaient mobilisées sur, euh, sur les ronds-points, dans les manifestations, etc., quand on, moi, je, je, je, il y a peu d'études sociologiques, mais il y en a, il y en a quand même quelques-unes, et puis euh, il suffisait d'aller au contact des gens, de discuter avec eux, vous venez d'où, faites quoi, enfin, moi j'ai fait beaucoup de manifestations parisiennes où je suis allé discuter avec les personnes, euh, et, et on voyait, on voyait le, le, le type de métier. Beaucoup de logistique, beaucoup de transport, des, des métiers comme ça, surtout pour les hommes. Et puis, pour les femmes, beaucoup de personnes euh, de, du secteur qu'on appelle le care, c'est-à-dire le soin, le prendre soin, donc euh, beaucoup d'infirmières, de, de soignantes, etc. Euh, c'est ça le back-office. Alors pourquoi je l'appelle le back-office Je reviendrai sur une définition précise un peu, un peu, un peu plus tard. Pourquoi Parce que c'est l'infrastructure permanente, mais socialement invisible, qui, nous per... qui permet à la société de se, de, de, de se poursuivre, qui permet à la société de tenir. Et on a bien vu, pendant le, le confinement, que ces personnes-là, on les appelait les essentiels, les invisibles et essentiels, euh, ou indispensables, et, et, mais, euh, mais, mais invisibles, euh, ou invisibles mais indispensables, et, et, et c'est toutes les personnes dont le métier est véritablement, euh, pour le coup, euh, très socialement utile, mais mais aussi euh, euh, socialement, socialement dévalorisé, euh, mal payé, mal reconnu, etc. Euh, je ne sais pas si vous faites attention euh, à tout ce qui se, se, se, se dit aujourd'hui autour de la réforme des retraites, les prises de position politique, etc. Le député François Ruffin, souvent... Il reprend les paroles du, du, du Président de la République. 18 avril, le Président de la République fait un grand discours. Il dit qu'il faut alors, se souvenir de, que l'économie tient euh, grâce à ces personnes qui sont euh, si mal payées, si mal reconnues. Les mots sont, enfin, le, le sens est celui-là, les mots ne sont pas exactement ça. Et aujourd'hui, le combat de François Huffin sur ces sur métiers, c'est précisément ça. Ces personnes-là ont permis la société de tenir, on leur a dit qu'on allait les reconnaître. Aujourd'hui, bon, on pourrait y revenir, c'est la reconnaissance des premières lignes, les soignants. Il y a eu le Ségur de la Santé, qui a pu essayer de changer les choses, puis la reconnaissance des deuxièmes lignes, tout le reste. Et je, vais, je vais vous détailler un peu qui sont, ces, qui sont précisément les, les métiers. Et, euh, et, et là, on attend, on peut, on peut se dire qu'on attend encore une forme de, de reconnaissance, notamment en, en, termes de, en termes de salaire. Donc c'est ça le, le, le back-office. Et il a, il a certaines caractéristiques. Vous allez voir pourquoi je réponds à la question. Euh, sur, au départ, hein, bonheur et épanouissement. Euh, C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre comment la division du travail s'organise dans la société pour comprendre pour, sur quoi on, on, on repose notre, notre société, ces personnes indispensables, et voir comment euh, l'épanouissement de certains se fait avec euh, le travail des autres. C'est ce que j'appelais le paradoxe du, du, du back-office. Euh, donc le back-office, c'est quoi en termes de, terme de, de, de secteur, de métier c'est assez, assez simple, hein, comme... Enfin, euh, qu'on le décrit, euh, on voit bien les, les métiers dont il, dont il s'agit. C'est tout ce qui est le transport et la logistique. Euh, bah, c'est les caristes, c'est les personnes des drives, c'est les chauffeurs routiers, c'est les livreurs, c'est voilà, tout ce, tout ce monde-là, essentiellement, là pour le coup, masculin, euh, et qui, qui, qui sont des métiers, euh, des métiers aux horaires, euh, souvent... Euh, souvent euh, dit atypique, mais enfin à force d être, d être, de se multiplier, ils sont de moins en moins atypiques, mais c'est par rapport à, à des horaires d'autrefois normaux, c'est des horaires atypiques, et puis des métiers, des métiers pénibles qui mettent, qui mettent en, en, en, jeu le, en jeu le corps. Il euh, y a tout le secteur, euh, je l'appelle du guichet du comptoir, ça tout, tout le tout le monde du commerce, euh, le monde également euh, du, de la maintenance, le monde de la maintenance, c'est très, très intéressant parce que euh, la maintenance c'est quoi c'est faire un métier, s'il est bien fait, il ne se passe sur rien c'est assez paradoxal aussi euh, si vous faites bien votre métier, il, va, il ne va rien se passer c'est-à-dire que les choses vont rester en l'état votre métier, alors c'est euh, réparer une ampoule, euh, réparer un ascenseur euh, repeindre, euh, quoi, je, moi j'habite à Paris, la tour Eiffel, elle est repeinte en permanence euh, ça, ça recommence, c'est les tacs dans le métro, c'est ce, ce genre de choses. Euh, et c'est ça le travail de maintenance. Et c'est un travail qui effectivement qui est physique, qui, qui, qui où on est en prise avec la matière. Euh, et, euh, et, et, et si le travail est bien fait, ben, personne ne s'aperçoit que vous avez bien fait votre travail, puisque le but est précisément que les choses restent restent en l'état. Ça c'est un monde. Euh, Monde, un monde du travail très très particulier et puis j'en euh, parlais ce qu'on appelle le monde du care soin prendre soin euh, donc c'est là pour le coup ces métiers euh, hyper euh, hyper euh, dominante euh, très, ultra majoritairement euh, féminin euh, et puis euh, et puis aussi des métiers on va dire euh, euh, j'appelle ça j'appelle ça les, les les les premières lignes alors le terme n'est peut-être pas bon Dit à la première ligne de la République, pompiers, policiers, gendarmes, enfin euh, tous les, les fonctions régaliennes, mais aussi euh, les personnes qui vont, euh, qui vont euh, tirer des lignes euh, sur, enfin, sur, sur tout ce qui est euh, gaz, électricité, etc. Donc on se dessine petit à petit. En fait, quoi, un, un, un, un, des métiers l'INSEE, les classes dans les nouveaux ouvriers des services. Aujourd'hui, le, le monde du travail en France, c'est 82 du monde tertiaire. Euh, mais dans ce tertiaire, en fait, vous avez beaucoup de personnes qui font tous les métiers dont je vous ai parlé euh, et, qui, euh, et qui sont, euh, comme dit l'INSEE, les nouveaux ouvriers des les nouveaux ouvriers des services. Aujourd'hui, dans, euh, dans la catégorie ouvrier, hein, c'est assez classique, est euh, majoritaire tout ce qui est logistique, transport, c'est ça, je crois, 24 ou 25% des ouvriers aujourd'hui en France, ce sont euh, des transporteurs, des caristes, des, des, des manutentionnaires, etc. Euh, des, des, de toutes les zones logistiques et, et, et ce genre de, de, de, de, de situation. Donc on est loin de l'imaginaire de l'ouvrier. Et quand je dis ça, c'est-à-dire que euh, si vous allez par exemple les campagnes, les campagnes électorales euh, pour la présidence de la République ou ce genre de choses, il y a toujours une séquence. Vous savez, ça, ça on, est pas, on fonctionne par séquence, la séquence éducation, la séquence culture, la... puis il y a la séquence travail. La séquence travail, généralement, euh, on met un casque, on va sur une chaîne de montage et, et, et voilà, on est dans la séquence travail. Sauf qu'aujourd'hui, euh, euh, la séquence travail, ça devrait plutôt être un gilet fluorescent et, et, et, et un transpalette pour, pour, pour, pour symboliser le travail. Parce que le, le, le, le travail des ouvriers des services, c'est celui-ci. Voilà, vous avez le, les, contours, les contours du back-office. Et donc, j'ai fait une, une étude alors, quantitative hein, pour voir un peu, deux ans après le, après le, après le Covid, quelle était la, la situation du monde du travail. On retrouvait très précisément ces trois, ces trois mondes que je vous ai, ai décrits. Et le back-office, c'est... Alors, les contours sont pas hyper limités et des métiers parce qu'il y a des critères qui rentrent qui rentrent en ligne de compte je vais y revenir après notamment sur les contraintes qui pèsent sur le sur le sur le sur le métier l'autonomie dans le travail etc mais néanmoins c'est c'est 42% de la population active 42% de la population active et là je commence à dessiner le paradoxe dont je parlais c'est quoi c'est que presque un français sur deux travaille au service des autres. Alors, on travaille tous au service de quelqu'un, hein, C'est. mais euh, là, dans une relation de service, euh, et ça, c'est important, et, et je, vais, euh, je, vais le, je vais le développer. Euh... Alors, ça, ça, ça, quand, on, quand on creuse un peu, un peu l'enquête, le, le, soit qu'on fait des entretiens, ou soit on regarde un peu, on, on a posé une centaine de questions euh, à 15 000 personnes. C'est assez, assez robuste comme, comme enquête. Qu'est-ce qu'on qu qu qu qu découvre Il y a trois expériences de travail particulières de, de, du, du, du back-office. Euh, pour vous les dire, c'est... Je, je, je les ai, je les ai comme ça. Le surplace, la contrainte, l'invisibilité. Je vais développer ça. Contrainte, surplace, invisibilité. Qu'est-ce que je veux dire par ces, par ces, par ces mots Le surplace, c'est quoi c'est euh, l'idée, enfin, enfin l'idée pour moi, mais la, la réalité pour, pour, les, pour les personnes qui vivent ça, d'être, pour le coup, toujours coincé dans la pièce classique, unité de temps, de lieu et d'action. Alors, le, le, le lieu peut être souvent euh, le contrat de travail un peu disséminé, mais on est toujours obligé de se rendre à son travail, ce n'est pas un travail qu'on peut, euh, qu peut faire, euh, faire à distance. Dans, euh, suite au, au premier confinement il y avait une mission qui a été confiée à une économiste et une DRH. pour euh, le, le, le, la, la mission c'était comment est-ce qu'il est possible d'offrir une meilleure reconnaissance aux travailleurs de la deuxième ligne donc euh, une partie de, de ce que moi j'appelle le, le back office et euh, les deux critères qu'ils avaient, qu avaient retenus pour identifier qui fait partie de ce monde là, le premier critère c'était de ne pas avoir télétravaillé pendant le confinement bah ben oui, forcément et puis, le deuxième travail, le deuxième critère, c'était être en contact soit avec la clientèle, soit avec des collègues. C'est-à-dire se rendre dans un lieu où il y a d'autres personnes. Alors soit on est au service de, des autres personnes, qu'il y a des soignants, euh, bah, ils ne sont pas de deuxième ligne, mais enfin voilà, euh, ou dans les commerces, essentiel. Euh, ou alors, euh, dans les zones logistiques, vous avez des collègues, euh, vous avez... Euh, voilà. et c'est ces deux critères qui sont, euh, qui sont, qui sont importants. Et donc. Est, on est bien toujours dans cette, dans cette pièce, unité de temps, de lieu, d'action, du travail. Et ça, c'est la première chose. Sauf que euh, le, le, le sentiment... Alors, je, je pourrais développer après, mais le sentiment, c'est euh, d'y euh, être, euh, être coincé. C'est-à-dire d'avoir très peu d'autonomie dans son travail. Là, je pourrais, si vous voulez, on, dans la discussion, on pourra, on pourra développer euh, juste un chiffre... Euh, le, le fait de devoir répondre dans l'heure à une demande d'un client. Ça, c'est voilà. Est-ce que vous devez, dans votre travail, euh, est-ce que vous devez répondre dans l'heure à une demande d'un client? En 1984, 5% des euh, salariés répondaient oui, je dois répondre dans l'heure à une demande des clients. Aujourd'hui, c'est 30%. Euh, 69% euh disent qu'ils sont euh, soumis à une contrainte euh, venant de l'extérieur et, de, de, et venant des, des clients auxquels ils, ils, doivent, ils doivent absolument répondre le plus vite possible. C'est-à-dire que c'est ça aussi le, le, le sentiment d'être dans ce, dans ce sur place là. C'est euh, notre travail est peu autonome. Et il euh, y a, alors sans compter, euh, sans compter euh, le, le, les logiciels par exemple, hein, qui viennent euh, vous, vous rappeler que vous devez faire tel, tel travail en moins de X temps, parce que vous avez déjà vu dans des, dans des, dans des, dans des EHPAD par exemple, des, euh, vous rentrez dans une chambre, vous, vous, vous cliquez sur, le, sur, le, sur le, votre, votre euh, terminal, c'est-à-dire que vous rentrez dans la chambre, et pour, les, pour les, les, ce qu'on appelle les ASH, c'est les, les, les personnes qui, qui, personnes qui, qui nettoient, euh, et vous avez, dans les hôtels, c'est la même chose, vous avez X minutes pour faire, pour faire la chambre. Après, ça bip. Après, il, y a, il, y a une, il peut y avoir une souplesse, vous pouvez... Euh, perdre du temps à un endroit, en gagner d'autres, mais néanmoins, c'est quand même le logiciel qui rythme votre rail. Les anthropologistiques, c'est la même chose. Vous, avez, euh, vous devez aller chercher telle tel marchandise à tel endroit. Et, euh, et donc, soumis comme ça à, à, une, à, une, à une pression. Euh, pour vous faire comprendre, peut-être... je sais pas Si vous vous souvenez, cette phrase du président de la République, il inaugurait, je ne sais plus, c'était une ancienne gare désaffectée. Il dit, dans une gare... Il des gens qui ne sont rien, des gens qui vont quelque part. Alors, sans doute, très maladroit comme, comme, comme, comme phrase, politiquement, c'est ravageur, enfin, etc. Sociologiquement, c'est exactement ce que je vous décris. Il y a des points, des personnes qui sont euh, voilà, coincées. Et puis d'autres qui ont des trajectoires, d'autres qui, euh, qui peuvent aller. Il y a des points et des trajectoires. C'est ça, le, le, le, le, quand je vous dis le, le sur place, c'est le sentiment d'être un point. Voilà, personne n'a le sentiment d'être un point. Mais si je regarde, moi, avec mes yeux, on va dire philosophico-sociologico, etc. C'est ça qu'on décrit. Des personnes qui ont la possibilité de faire des carrières, de se déplacer, d'être mobile, d'être autonome, et d'autres qui sont, qui sont coincés. Le point et la trajectoire. C'est ça, le... la, phrase de, la phrase du président en, en tête. Ça, c'est la première chose. Le, le, le surplace, la deuxième chose, les contraintes. C'est lié, mais euh, c'est les contraintes, pas seulement dans le travail. C'est les contraintes, euh, tout au long de la journée, du matin quand on se lève jusqu'au soir où on se couche, il y a une somme, de, une somme de contraintes qui viennent, qui viennent euh, rendre la vie plus euh, pas forcément horrible, hein, c'est pas ça mais c'est plus, plus compliqué un exemple pour, pour vous faire comprendre, peut-être avez-vous vu, il y a un film qui s'appelle euh, à temps plein avec l'or qu'elle a mis elle joue le rôle d'une femme de chambre dans un hôtel parisien, et elle vit à une heure euh, de, de, de Paris. Et euh, donc elle se lève le matin. Elle doit courir pour aller prendre son pour prendre son train pour aller pour aller à Paris. Elle se lève, elle réveille ses enfants. Et donc le, le film est filmé, filmé comme un, un vraiment un, un thriller. Donc elle se lève, elle n'a pas le temps. Elle prend ses enfants, elle dépose ses enfants chez sa voisine. Elle court jusqu'à la gare, elle court parce que le train va arriver, elle est en retard, elle monte dans le train, le train est bondé et parce que c'est la grève et, euh, et donc elle arrive à Paris, elle va dans son euh, dans son hôtel, elle travaille là, elle, fait, elle bip ce que je vous ai dit tout à l'heure, voilà, puis après elle doit retourner chez elle et là c'est la grève et donc comment elle fait pour retourner chez elle Est-ce qu'elle va arriver Parce que la voisine l'appelle, elle elle je ne peux plus garder tes enfants, faut que maintenant que tu débrouilles, enfin, voilà. c'est ça, c'est la contrainte de et là en plus. Quand on fait l'étude sur, sur le, le, le back-office, euh, alors, dans le monde du travail, ça s'équilibre à peu près, le, le, le, le rapport homme-femme qui est à peu près équilibré. Euh, là, il est un peu déséquilibré, 53% de femmes euh, et 47% d'hommes. Mais par contre, si on regarde le nombre de femmes qui vivent seules avec euh, des enfants c'est le cas dans, dans ce, ce film-là, on est à 65%. C'est-à-dire que c'est un, un back-office effectivement assez féminin et, et, et notamment des femmes, des femmes qui vivent, qui vivent souvent seules avec, leur, avec leurs enfants. Contrainte. Et puis dernière chose, invisibilité, Là, je vais un peu m'arrêter parce que c ça, c'est vraiment la caractéristique du back-office. Le back-office, c'est ce qui est sous-terrain, ce qui est invisible, ce qui est caché. L'invisibilité, l'invisibilité sociale. Une invisibilité sociale, mais là aussi on est dans le début du paradoxe, c'est que euh, quand on demande est-ce que vous est-ce que vous travaillez avec un, un, vêtement, de, un vêtement de travail, une, un uniforme, une, une je sais pas quoi, un, un gilet, etc., 63%, si je me souviens bien, disent oui. Donc travailler avec un vêtement reconnaissable qui vous distingue des autres, ne serait-ce que pour, pour la sécurité, le, le, le, gilet, le, le gilet jaune, hein, c'est pas seulement ce qu'on avait sur sa, dans, dans sa voiture pour, pour, en cas d'accident qu qu quand on sort de sa voiture, le gilet jaune c'est aussi le vêtement de travail, c'est un vêtement de travail pour énormément de, de personnes. D'ailleurs, une anecdote qui avait été racontée par, par quelqu'un de la mairie de Paris, qui me dit qu'il y avait euh, donc les, les, les, les éboueurs, les gens qui, qui, qui nettoient les rues, ils ont des gilets jaunes et il y a un moment, donc on est en 2018 ou début 2019, plein moment de la, la, la crise des gilets jaunes, et euh, donc des personnes qui balayent avec leurs gilets jaunes s'approchent de l'Elysée et là les policiers leur tombent dessus, vous avez rien à faire, donc voilà, c'est euh, on fait la différence entre les gilets jaunes qui manifestent et les gilets jaunes qui travaillent, c'est le même gilet, c'est la celle-là. Un vêtement de travail, 63% qui nous disent oui, un vêtement de travail. Si vous mettez le vêtement de travail et la stature debout, et là vous êtes dans le back-office, vraiment, dans ces métiers-là, stature debout et, euh, et, euh, et, et, et vêtements de travail, typiquement le vigile. Le vigile c'est quoi c est, c est, alors, Il y a un livre extraordinaire qui, qui d'un auteur qui s'appelle Gauze, le, le titre s'appelle « Debout payé ». Ben c'est exactement ça, le back-office c'est debout payé. Euh, et donc c'est raconte, c'est des vigiles, des vigiles à Paris, dans des centres commerciaux, et, euh, et donc le, le roman est raconté du point de vue du, point de vue du vigile. Le vigile, c'est quelqu'un que, que, qui est là, il est évident, mais on ne le voit pas. Pour vous faire comprendre, vous avez peut-être vu cette série Lupin avec Omar Sy. Les premiers épisodes de Lupin, les deux premiers épisodes, il se fait, donc il veut, il veut récupérer un collier euh, au Louvre, si vous ne l'avez pas vu pour ce premier épisode, c'est pas grave, il veut récupérer un collier au Louvre, il veut le voler, et euh, qu'est-ce qu'il fait Il se déguise en type qui fait le ménage la nuit. Et donc il se fait embaucher, comme ça, et, euh, et, et il devient, et il devient euh, totalement invisible. Et l'épisode suivant, il est poursuivi par la police, et pour échapper à la police, qu'est-ce qu'il fait il se déguise en livreur euh, à vélo. Et, euh, et d'un seul coup, au milieu des livreurs à vélo, qui plus est, il est noir. Donc euh, un livreur à vélo noir bah, partout dans les rues. Et donc, euh, c est, c est, il, de, il, devient, il devient invisible. C'est-à-dire que ces métiers, leur invisibilité, elle est triple. D'abord, il y a une invisibilité, on va dire, politique, sociale. Euh, C'est-à-dire que souvent, il n'y a pas beaucoup de syndicalisme des séquences travail dans les dans les dans les dans les dans les, dans les, les, les campagnes électorales. Bon, c'est je vous dis, est, on est plus près de, de l'usine classique industrielle que de logistique donc. Y a, et, et alors, on a posé la question est-ce que votre métier vous le voyez dans la fiction Les gens disent ultra majoritaire. Non, dans la fiction, non, je, je passe pas mon métier. Je le le vois pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas représenté culturellement, politiquement, syndicalement. Ça c'est une première chose. Première, première source d'invisibilité. Deuxième source d'invisibilité, c'est ce que je viens de dire sur l'évidence. C'est l'évidence du métier. Le fait que vous soyez là tout le temps, et que votre métier était évident, ce que je disais de la maintenance, si votre métier est bien fait, personne ne s'en aperçoit. C'est ça, l'invisibilité. Et puis, troisième euh, invisibilité, qui va aussi avec le, le, le côté de l'évidence, notamment quand je parlais de vous payé, c'est l'invisibilité des pénibilités que euh, vous subissez. Être debout et, et, et, et, euh, et être vigile, ça enfin, si on l'a fait, on sait qu'au bout d'un moment on a plein les pattes et, et, et qu'on a mal au dos et que ça c'est difficile, mais ça paraît ça paraît pas, ça paraît pas compliqué. Euh, vous êtes, nous euh, euh, nous aide à domicile et vous portez un bébé euh, euh, une fois, dix fois, cinquante fois, deux cents fois, c'est pas une charge lourde. C'est pas reconnu dans les critères de pénibilité. Vous savez, là, on parle beaucoup des critères de pénibilité avec la, la, la, la, la réforme sur les retraites. C'est pas reconnu que dans les critères de pénibilité, ça rentre pas. Donc il y a une invisibilité des pénibilités qui fait que, euh, que, que, que votre métier... Personne n'y personne pense comme un métier vraiment identifié comme pénible, comme... Euh, voilà. euh, invisibilité politique, culturelle, euh, évidence de, de, de, de, du, du fait d'être là, et, euh, et, euh, et invisibilité des pénibilités. Ça, ça entretient l'invisibilité sociale. Et, euh, si je fais deux minutes de, de, de, de, de philosophie, puisque je parlais de, de philosophie politique au début, je crois que le back-office, en fait, que je le définis, il, il matérialise, on va dire comme ça, le, le, projet, le projet politique et philosophique de la modernité. Qu'est-ce que je veux dire par là, là C'est le grand terme. Euh, après la Révolution, donc il y a beaucoup de, de réflexions sur comment est-ce qu'on Comment on doit s'organiser la société pour vivre ensemble après la révolution. Donc la révolution c'est quand même un, un tremblement de terre. Hein. C est, c est, vous aviez un système social qui a été remplacé par un autre. Passer du monde ancien à un monde moderne, l'ancien régime à, à, à la modernité politique. Et un, un penseur comme Benjamin Constant. Benjamin Constant c'est un grand penseur politique. Il est aussi connu pour ses romans romantiques, etc. Mais c'est un grand penseur politique. Il fait un moment une conférence qui est co qui restée célèbre. Qui dit il oppose la liberté des anciens et la liberté des modernes. C'est quoi la liberté des anciens? Pour lui, les anciens, c'est Rome, c'est la Grèce, etc. Et la liberté des anciens, c'est de euh, une, une liberté politique. cest j'ai la liberté de venir discuter en tant que citoyen des questions de société, des choses comme ça. Et, et il accuse les révolutionnaires d'avoir voulu importer cette liberté des anciens, donc... Euh, les, les, les romains, les grecs, etc., dans le monde moderne, c'est pour ça que les révolutionnaires ont tout faux à ses, à ses yeux, notamment les terroristes, Parce enfin, ce qu'on appelle les terroristes c'est euh, Robespierre, etc., et pour lui, c'est l'horreur, parce qu'ils ont voulu mettre de l'ancien dans du moderne. Et la liberté des modernes, c'est quoi C'est de pouvoir vaquer à ses occupations, et complètement oublier que la société, euh, la société est là. C'est une vision, euh, finalement, assez... Enfin, c'est un libéral, euh, Benjamin Constant, il dit finalement, si tout le monde se met à travailler, à s'occuper de, de soi, de, de, de, de, de, de ses... Et à participer aussi à la, à la politique, mais ce n'est pas, pas la liberté politique la plus importante. Finalement, la société va, va, va s'équilibrer et, et, et on va être bien. Donc, la liberté des modernes, c'est quoi C'est d'oublier précisément qu'on vit en société parce qu'elle se tient toute seule. Et bien, quand je vous dis que la matérialisation, le back-office, c'est la matérialisation de la, du projet philosophique de la modernité, c'est la matérialisation de ça. C'est la matérialisation du fait qu'on peut vivre en oubliant totalement. Que la société existe. Pourquoi Parce que vous avez des gens qui travaillent en permanence de manière invisible. Et, euh, et, et que, et que le, quand on. on le, le, le, le développement de l'économie et de la société se euh, faisant, hein, je vous disais, 40 ans de mondialisation, individualisation, numérisation, etc., ben vous avez petit à petit la possibilité, pour ceux qui ne sont pas dans cette pièce classique du travail, unité de temps de lieu d'action, de pouvoir vivre et travailler où ils veulent, comme ils veulent, mais ça, et là j'en arrive au mon, à mon paradoxe, ça, ça se fait assis sur une infrastructure permanente qui euh, travaille pour nous euh, jour et nuit. Pour vous faire comprendre le truc, parce là je, je parle de philosophie, etc., mais c'est, euh, il, euh, il est 22 heures, vous avez faim, vous avez envie de lire un livre hein. Eh ben, vous prenez votre téléphone vous appuyez sur euh, me faire livrer un repas un quart d'heure après il arrive et me faire livrer un livre et le lendemain matin vous l'avez mais pour que vous, vous, vous appuyez sur un bouton derrière qu'est-ce qui se met en rang c'est toute une chaîne logistique de travail de machin c'est le, le, le, la commande est reçue le picker le picker c'est le type chez amazon par exemple qui va chercher le, le, le, le, le, le colis euh, il, tout ça est mis en carton. Euh, mis dans un camion, euh, on espère que le camion euh, roule pas à vide, mais il euh, y en a parfois qui roulent à vide, et, euh, et euh, le, le, le, le, le colis vous est, vous est livré. Ça, c'est la matérialisation de ce, je, de ce que je viens de dire. Alors, c'est... on dire... Euh, euh, peu, un peu archétypique, enfin, c'est vraiment l'exemple type, mais toute la société fonctionne comme ça. Le back-office, c'est vraiment, vraiment ça. Donc le paradoxe du back-office, si j'en arrive à, à ça, puis après je vais répondre à cette question euh, posée, posée au début, le paradoxe du back-office, c'est qui travaille pour qui C'est plus je peux m'autonomiser des lieux et des temps du travail pour organiser ma vie en toute autonomie, plus j'ai besoin qu'une infrastructure permanente travaille à mon épanouissement. C'est ça. Et l on pourrait se dire bah, c'est réversible. Le type du back-office, finalement, bah, il veut être comme tout, comme tout le monde, il veut aussi être chez lui, appuyer sur le bouton, etc. Sauf que, sauf que, alors ça on pourra y revenir après, sauf que euh, les salaires, enfin, je vais le dire autrement, c'est, sauf que le back-office livre et délivre des biens et des services qu'il ne peut pas lui-même consommer. Pourquoi Parce que... Ou alors sous un mode, sous un mode dégradé. Euh, des produits, euh, des produits euh, qui sont les mêmes, mais pas, euh, pas de, de, de, même, de, même, euh, de même standing. Euh, pourquoi Tout simplement euh, pour une question, de, vois, une question de salaire. Les salaires ça, sont, sont, sont beaucoup, plus, beaucoup plus bas. Donc c'est ça le paradoxe du back office. Plus je m'épanouis, plus il y a un travail contraint. Euh, je vous donne un exemple. Ma compagne, elle est, elle est euh, institutrice. Euh, elle, elle est, pendant longtemps, euh, elle avait fait un autre métier, elle s'est reconvertie en institutrice, institutrice euh, voilà, qui elle, elle aime bien son métier et tout. Elle est confrontée à un truc, qui est que les parents d'élèves, parce que qu'ils euh, ont envie euh, de, de, de, de profiter de la vie, des vacances, etc., bah, ils partent une semaine avant la, la, la sortie des classes et ils reviennent euh, une semaine après la, la, rentrée, des, la rentrée des vacances. Et donc, bah, pour le coup, euh, pour l'institut, bah, c'est pas assez. Alors, pour l'institution, c'est pas acceptable. Pour l'institut, elle dit, bah, voilà, j'ai trois enfants qui manquent là. Après, jeune. Enfin, ça devient à la carte. Et donc, elle, elle m'explique que, que. Parce qu'on parle parle de, de, de tout ça. Elle m'explique qu'elle a fait un discours aux parents. L'institution, c'est pas possible. Les règles, machin, faut pas tout ça. C'est la mais après, elle a dit, « Mais j'espère pour vous, qui allez partir avant, qui allez rentrer après, que le chauffeur de taxi qui vous emmène à l'aéroport, pourquoi, à la gare, il n'a pas décidé de faire comme vous et de prendre ses vacances avant. J'espère que le chauffeur de train, enfin le conducteur de train, n'a pas décidé de faire comme vous et de partir avant. Euh, j'espère que quand vous arrivez dans votre location, la femme de ménage n'a pas décidé, elle aussi, de prendre ses vacances avant et, euh, et, et, et, et de ne et pas être là quand vous êtes arrivé. » Et euh, quand vous allez faire du ski, euh, bah, j'espère également que le, le moniteur de ski, le perchiste, euh, le type qui tient l'auberge, le, le, euh, le loueur de ski, n'a pas décidé lui aussi de prendre ses vacances et, et, et de partir et de, de faire comme vous. C'est absurde et, et, et, et, et c'est un peu culpabilisant, mais euh, on, on, on touche du doigt le truc. C'est que pour pouvoir s'épanouir, et euh, alors là c'est du loisir, mais... mais Travail-loisirs sont, enfin y revenir. Travail-loisirs sont, sont quand même très très interpénétrés. Euh, sans compter, je pourrais vous développer ça aussi que euh, tout, toute une partie, je crois, de notre rapport au travail étant bouleversé, il y a toute une partie de la population qui cherche aujourd'hui euh, à, euh, sous les termes de quête de sens, etc., à vivre son travail comme une expérience épanouissante. C'est-à-dire à pouvoir vivre son travail comme il consomme des biens et des services. C'est-à-dire consommer du travail, en faire une expérience fluide, sensationnelle, épanouissante, sans, euh, sans, sans, sans que ni les autres, ni le travail ne soient euh, ni ennuyants, euh, ni, euh, ni, euh, ni ennuyeux, ni lui posent de problème. Et donc, euh, on voit bien que ça, ce n'est possible. Que si, effectivement, il y en a d'autres qui travaillent, qui sont dans, dans, dans cette contrainte-là, sans qu'il y ait de euh, réversibilité euh, possible. Et c'est ça, le, le, le paradoxe. Alors, une fois que j'ai dit ça, j'ai un peu noirci le tableau, et donc si je veux répondre à la question, ben, on se dit, bah, waouh, c'est bien pour certains, euh, mais pour les autres, c'est compliqué. Euh, euh, alors oui, donc, l'épanouissement. Les, les, les, alors, on voit bien l'épanouissement... Euh, Hors back-office, précédemment, il est fait sur le travail contraint de, le travail contraint de, de, de, de, de, de cette... Ah oui, je parlais de, de, de, de, de back-office. Pour l'instant, il, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de, de tentatives de définir ce... ce, ce, ce euh, si on n'aime pas back-office, ce que je, que je comprends, parce que c'est un terme anglais, parce que c'est... Ça peut prêter à confusion. À confusion. Euh, souvent, quand je parle de ça dans les entreprises, on me dit Oui, mais chez nous, le back-office, c'est un truc bien particulier, etc. Là, je dis Bah oui, je sais, mais. Enfin, c'est le back-office de la société. Bon, bon. C'est classe de service. ayant à l'esprit classe de service. Quand je parlais des classes sociales, ah, c'est une classe de service. Alors, je discute avec euh, le sondeur Jérôme Fourquet. Lui, me dit Non, il faut appeler ça, c'est le nouveau larbin. Il a pas ça, le larbinat. Euh, Bruno Palier, qui est un économiste, me dit euh, En fait, non, ça oppose les servants et les cerveaux. Les cerveaux, c'est ceux qui peuvent télétravailler, utilisent leur cerveau. Surtout, c'est ça. Et, et donc, les autres, c'est les servants. Euh, quand on discute avec le philosophe euh, Pascal Chabot, qui est un philosophe belge, il dit Non, c'est la logistique d'un côté, et le logiciel de l'autre. Enfin, bon, on voit bien qu'il y a une, un problème de définition parce que petit à petit, en fait, c'est un monde qui s'est constitué pendant euh, dis, les quarante dernières années que on en est à décrire ce, ce monde-là, mais on voit bien qu'il y a bien euh, une classe. Euh, alors pas euh, pas la classe ouvrière au sens de Marx, euh, etc. Mais on voit bien qu'il y a une classe. Appelons-la classe de service, parce que le même dans le back office, c'est le côté, euh, côté euh, souterrain, permanent, euh, caché, etc. Mais euh, le Terme n'est pas forcément idéal. Classe de service, classe de service. Et classe de service, elles, dans, dans le, la théorie des classes chez Marx, il y a un moment de résolution. C'est un conflit, Il y a un moment de, de résolution par la révolution qui fait que le développement des forces productrices font qu'à un moment ça devient, ça devient insupportable. Et puis, et puis la révolution fait que le prolétariat l'emporte sur, sur la bourgeoisie. Et, et enfin, on, on résout tout ça dans une société harmonieuse, socialiste, communiste, etc. Là, pour le coup, euh, le back-office, il ne va pas faire la révolution. Euh, c euh, et on ne va pas se passer de lui. C est, c est, c est, ça ne se passe pas. J'aime bien les films. Il y a deux films qui me font, font penser à ce que je vous dis. Il y en a un qui est le, un film coréen qui s'appelle « Parasite ». Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc euh, c'est des pauvres qui habitent dans le bas-fond de, de, de la ville, je ne sais pas si c'est Séoul ou, ou une autre, et qui essayent d'avoir accès à, à la, la, la, la richesse. Alors c est, c est, là pour le coup c'est très marxiste, il y a une division de classe sociale, il y a une lutte, etc. Il y a un autre film... Qui s'appelle Le Sens de la Fête. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, Le Sens de la Fête, de Nakesh Toledano. C'est avec Jean-Pierre Bacry, et donc il y a un mariage. Jean-Pierre Bacry, il organise des mariages. Donc il y a un château, et puis il y a tous ces, toutes ces, ces gens qui servent. Et eux, ils ne doivent pas apparaître. Les serveurs, ils doivent passer comme ça, être discrets, ils doivent travailler. Sauf que ça ne se passe pas comme, comme ça, ça devait se passer, parce que c'est une comédie. Et donc, euh, ça, ça devient une catastrophe. Et à un moment, euh, les, les types qui doivent servir, comme euh, ils ont pas les produits, vont pas Enfin bon, moment, ils, ils se mettent à boire et puis, euh, si je me souviens, c'est longtemps que je l'ai pas vu. Et puis ils ont envie de faire la fête, ils se mettent à faire la fête avec les mariés. Et donc le back office euh, se mélange avec les autres et, et, et, et tout ça par, euh, par euh, en n'importe quoi et pas bah, cri. Enfin quel chef de, le, le, le, le, le chef d'entreprise, il, il devient fou. C est, c est, ces films-là euh, sont, sont, sont assez parlants sur sur ce que je vous écris, mais. On n'est pas dans un antagonisme de classe qui ferait que l'une pourrait euh, supplanter l'autre et la, et, la, et la détruire. On est bien dans un, dans un rapport euh, de service et donc dans, un, dans une dépendance mutuelle. Et donc, à partir de là, si on veut répondre à la question, moi, il me semble qu'il y a, il y a, il y a deux, trois ou quatre, quatre choses à, à, à identifier et sur lesquelles on peut, peut travailler. L'invisibilité, je pense qu'on ne résoudra pas ça. Pendant longtemps, j'ai cru que euh, si on... J'ai essayé de pousser l'idée de qu'il fallait faire des séries sur... Euh, sur euh, quand on regarde le cinéma, euh, souvent le cinéma français ou les séries un peu euh, françaises, C est, c est, on, les gens ils ont des vies que, que, que en tout cas moi j'ai pas dans des appartements que personne ne peut se payer il y a des trucs que, on dit, ben, ouais, ils, où ils habitent ces gens là donc et ils vivent des histoires d'amour intense, ils vivent des histoires bon, tout ça est très bien, et je me dis mais on peut, on peut imaginer les mêmes choses avec, avec, mais dans, dans, dans, dans un autre milieu social et puis bon je suis pas arrivé hein, évidemment je suis pas arrivé à, à me faire entendre là dessus mais euh, euh, je pense que je me trompe c'est à dire que je ne pense pas que l le, le remède à l'invisibilité soit une plus grande visibilité par, euh, la, par euh, faire, de, faire des héros de, des héros de série. Euh, en fait, c'est la reconnaissance. C'est qu'est-ce qu'il y a dans votre travail qui peut être reconnu comme étant euh, un travail utile, digne, euh, euh, important, euh, et, et, et donc, à partir de là, travailler sur les critères de métier. C'est quoi votre métier et comment vous pensez que vous pouvez bien le faire Or, les services ont été euh, industrialisés euh, pendant les, toutes les, les 40 dernières années dont, dont je vous parle. Il y a, il y a eu un taylori, une taylorisation, le, le, le, le taylorisme, hein, c'est la division des tâches euh, sur une chaîne, et il y a une taylorisation des, des services presque que l'exemple que je vous tout à l'heure sur euh, on pipe, euh, voilà, c'est vraiment l'industrialisation le, le, le, du service, euh, au point que euh, la personne qui travaille, on voit ça dans le soin, c'est caricatural dans, le, dans les métiers du soin, euh, où les personnes qui travaillent, finalement, c'est décidé de l'extérieur d'elles-mêmes la manière dont elles doivent travailler. Or, je crois que le meilleur expert de son travail, c'est celui qui le fait. Alors, de fait, on va... Enfin, il faut apprendre un métier, euh, il y a des collègues, etc. C'est des personnes, il y a des formations, mais néanmoins, quand vous travaillez, vous savez si vous faites bien votre boulot ou si vous le faites, vous faites mal, ou c'est les autres qui vont vous dire « ça, c'est pas, pas du boulot ». Mais on, on le sait Et donc, euh, ne pas accepter que le travail soit défini de l'extérieur de ceux qui le font. Ça, c'est extrêmement, euh, extrêmement important. Alors, en discuter. C est, c est, ma position est facile, hein, de dire voilà comment il faut faire. Après, la réalisation est un peu plus compliquée. Mais déjà, le premier, premier point, c'est la reconnaissance. La reconnaissance passe par c'est quoi le contenu de mon travail et comment est-ce que je fais bien mon travail Quelles sont les conditions qui font que je fais bien mon travail Ça, c'est la première, la première chose. Le remède à la visibilité, c'est la reconnaissance. Euh, la deuxième chose, c'est la visibilité des pénibilités. Je crois que Aujourd'hui, dans le contexte de la réforme des, des retraites, s'il y a une, une chose qu'on peut euh, qu'on euh, reprocher au, au gouvernement sur cette, sur cette période-là, c'est de ne pas avoir fait, me semble-t-il, le diagnostic de qu'est-ce qui s'est transformé dans le travail ces 40 dernières années, euh, oui, mais c'est euh, ne serait-ce que post-Covid. C'est quoi le diagnostic qu'on pose collectivement sur le travail, et notamment sur la pénibilité du travail on est marqué depuis euh, l'existence du back-office, marque une intensification du travail qui, euh, dans, les, dans, les, dans les, les personnes qui disent euh, dans les manifestations euh, « Je ne peux pas, deux ans de plus, ce n'est pas possible, je ne peux pas le faire, etc. Qu -ce qu » Qu'est-ce qu'elles disent Je ne suis pas sûr qu'elles disent que réellement elles ne pourront pas le faire. Elles disent, en fait, « Mon travail s'est intensifié, mon travail est intense. Et si on ne change pas le travail... Si on, je ne travaille pas autrement, si on ne s'organise pas autrement, oui, là je ne vais, vais pas y arriver, ça va, être, ça va être compliqué. Puis après, les inaptitudes, ensuite, dès qu'on arrive au plus de 50 ans, c'est important. Et donc, travailler sur la question de la pénibilité, et notamment, c'est qu -ce qu quoi le problème avec la pénibilité aujourd'hui C'est que les critères dont je vous parlais, les critères de pénibilité, l'imaginaire de la pénibilité... C'est un imaginaire industriel. En gros, on a tous en tête euh, Charlot Charlo et les temps modernes. C'est ça. Or, si, il faut repartir de ce qu'elle travaille, euh, comme je voulais, comme je l'ai décrit, dans ces différents mondes du travail, etc. Euh, et, et pour essayer de, de bien comprendre quelles sont les, quelles sont les, les contraintes qui pèsent sur les, sur les, sur les, sur les personnes qui, qui, qui font tout l'ensemble de ces métiers, pour bien comprendre quelles sont les nouvelles pénibilités, ces pénibilités invisibles. Euh, qui, qui, qui, qui pèsent sur les gens pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on les, est qu les, est qu les règle et à mon avis je crois enfin, l'expérience américaine là-dessus est intéressante dans les, dans, sous l'ère Clinton dans les années, euh, les années 90 euh, il y a eu beaucoup d'accidents du travail beaucoup d'accidents mortels etc. et euh, ce qu'ont fait euh, les assureurs c'est qu'ils ont euh, extraordinairement renchéri les primes d'assurance. C'est-à-dire que si vous avez des, des, des, des accidents, des choses comme ça, bah en fait, ça vous coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Et pour ne pas payer aussi cher, parce qu'aux États-Unis, voilà, c est, c est, ils y vont, euh, les entreprises ont été obligées de dire, bon, comment est-ce qu'on règle les problèmes d'accidents du travail, de pénibilité, de, de choses -là. Alors après, les choses ont, ont bougé, ont bougé euh, sous Bush, mais, mais euh, et sous Clinton, je crois qu'on a... Euh, me semble-t-il un chantier pour le, le monde assurantiel dans son, dans son ensemble notamment le, les mutuelles par exemple qui payent aujourd'hui hein, les dégâts du travail euh, ou la, la branche accident du travail maladie professionnelle de, de, de l'assurance la, de, de maladie euh, pour, pour travailler, pour travailler là-dessus pénibilité. Troisième élément euh, la professionnalisation et les parcours. Ça c'est extrêmement important. Je disais le sentiment d'être un point face à des trajectoires le sentiment de coincé dans cette pièce c'est-à-dire quand on pose la question, est-ce que dans 5 ans, on ferait toujours le même travail Les gens disent oui, je ferai toujours le même travail, au même salaire. Et, et, et ça, alors peut-être que dans 5 ans, de fait, on peut aussi dire, je ferai le même travail, sans, sans que cela ne pose de problème. Mais c'est comment est-ce qu'on organise des, des, des filières, des, des, des, des parcours, et comment est-ce qu'on professionnalise tout un tas de métiers qui étaient pendant longtemps des métiers domestiques. Qui étaient souvent euh, euh, l'apanage des femmes et euh, qui sont devenus des métiers à part entière, mais parce que c'était des métiers domestiques euh, faits par des femmes, il était, euh, comme, on partait de l'évidence que c'était des métiers qui n'avaient pas besoin. De formation, de diplôme, de choses comme ça, parce que c'était évident. Euh, alors, soit c'était fait par des femmes, elles avaient ça dans, dans, dans, dans, dans, dans le. Voilà, c'était par essence, elles étaient faites pour ça. Ou alors, euh, il y avait une vocation. À chaque fois, c'est entre, entre l'infirmière et la bonne sœur. Ça, ça, ça, ça, on passe en permanence euh, euh, ça. Sauf qu'il y a tout un tas de métiers qui sont euh, des, des, des, des métiers, quand bien même euh, s'occuper des enfants était la page des femmes à la maison pendant euh, des siècles, euh, c'est aujourd'hui un, enfin, un métier avec des règles de métier, une professionnalisation, et, et ça, euh, souvent, c'est pas reconnu. Et le dernier élément, euh, et puis après je vais m'arrêter, euh, c'est euh, la question des salaires. La question des salaires, c'est simple de dire, oui, il faut augmenter tous les salaires. Enfin, ça ne se passe pas comme ça. Mais pourquoi les salaires sont faibles c'est parce qu'on pense que l'ensemble de ces métiers n'ont pas, pas de productivité. Ce sont des métiers improductifs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gagner en productivité de, sur ces, sur ces métiers-là. C'est une croyance économique installée. Euh, et ce sont des métiers non qualifiés. Sauf que, je, je vais bien prendre cet exemple le, du, du livreur. Euh, aujourd'hui, quand on est, quand on est euh, cadre supérieur, euh, on nous dit, bon, vous avez tout un tas de savoirs, mais ce qui est important, c'est le, le savoir-être, c'est euh, la manière dont vous vous comportez, ces choses comme ça. Et il y a un terme qui, aujourd'hui, est très à la mode, c'est la serendipité. La serendipité, c'est quoi C'est la capacité de s'adapter à votre interlocuteur, de trouver des solutions euh, à des problèmes que vous n'avez pas identifiés, mais qui, se, qui, se, qui surgissent devant, de, devant vous. Eh bien... Euh, un livreur, c'est quoi c'est exactement la même chose sauf qu'on ne lui reconnaît pas cette qualité là le type il arrive, normalement il a l'adresse où il doit livrer il a, alors pareil tout le monde a des codes etc donc il a le code, l'étage, le truc puis en fait ça ne fonctionne jamais comme ça parce que euh, le code, bah, en fait en le tapant on a oublié un numéro ou alors il a changé, on l'a oublié ou alors euh, la personne qui devait être là euh, elle n'est pas, pas là, et donc d'un seul coup qu'est-ce qu'il doit faire alors euh, d'un seul coup, plus en plus, comme ça se multiplie, bah alors il va laisser le truc comme ça. moi bon, j'ai pas le temps parce que de toute façon, j'ai mon beeper et il faut que je dise que c'est livré. Donc, votre truc a été livré, et comme si vous avez signé, alors que... Mais autrement, ce qui veut bien faire, son boulot, il va trouver des solutions. Il va trouver, il va être Plein de sérénité, c'est-à-dire qu'il va se trouver face à un problème et il va faire appel à son intelligence relationnelle, à son intelligence des situations pour dire Ok, je ne peux pas dévouer, mais alors là, il y a un commerce à côté, donc j'y vais, je pose le truc, j'appelle la personne, bon, j'ai laissé dans le commerce d'à côté, vous le trouverez, ou alors votre voisin. C'est ça. Ça, c'est une qualité, ça, c'est une compétence. Sauf qu'elle n'est pas sur la fiche de poste, il n'y a, a pas. Et donc, des métiers qui sont peu payés, parce qu'on leur trouve ni qualité, ni productivité. Et ça, euh, il faut changer, le, il faut changer la, la, la manière. Donc, vous voyez bien, hein, reconnaissance, euh, travail sur la pénibilité, euh, trajectoire pour designer sur parcours, et, euh, et reconnaissance de, de qualité et de productivité, voilà, si on répond à la question, quelle serait pour le back-office les, les, les, les, la manière de s'épanouir Après, la question, c'était épanouissement et bonheur ça, là, je n'ai pas la recette du bonheur, j'en suis euh, navré. Voilà, merci. Merci. Je vous en prie, mais euh, voilà, il faut que ce soit une discussion, parce que j'ai parlé tout oui, seul, là, mais il faut que, que, que je vous preniez la que... parole et qu'on discute... Euh... On discute des choses. On n'a pas besoin forcément du micro, je pense. Vous voulez le micro ou pas C'est vachement bien, le micro. Hein <rire> Il n'y pas de parler fort et... <rire> Euh, ça, c est, c est, ça rend le discours je enfin, les aime le bien mettre à l'heure est-ce qu'il n'y a pas d'autres catégories d'invisibles que sont les pas loin de 6 millions de demandeurs d'emploi en France si on compte les catégories ABCD les exclus etc oui. Euh, oui. si on compte les auto-entrepreneurs qui euh, vont euh, en se développant le nombre de personnes qui sont indépendantes pas oui. euh, en se développant. Et puis est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, les petites mains qui sont dans les pays euh, d'Asie du Sud-Est, d'Afrique du Nord, d'Afrique du Sud, d'Espagne, de, que celles euh, Est-ce que notre bonheur et notre qualité de vie ne tient pas aussi à tous ces gens-là qui sont encore plus invisibles qu'invisibles ouais. En fait, il y a des invisibles, des invisibles. Et c'est euh, en France le bureau, ce qu'on va appeler le bureau routinier en voie d'automatisation, et en d'automatisation ou en voie de délocalisation. Et délocalisé, là, pour le coup. Vous êtes comme moi, vous avez un téléphone, vous recevez toujours des appels de personnes euh, qui vous font croire qu'elles habitent à côté de chez vous, mais vous voyez bien que euh, voilà, sont elles sont, euh, elles sont euh, euh, en Afrique du Nord, euh, en Afrique subsaharienne, des endroits où, où, où on parle encore français, donc euh, il y a du travail pour appeler pour appeler la France. Euh, il y a un film qui s'appelle sur millionnaire euh, le type il, son métier c'est d'appeler en anglais il est en inde d'appeler en anglais il est à bombay d'appeler en angleterre et dire oui bonjour je m'appelle monsieur smith j'habite à la rue dans la rue à côté de chez vous et alors voilà je voulais vous proposer un truc voilà. mais c'est ça donc oui les, les, les invisibles des invisibles oui effectivement ils, ils existent euh, moi je m'intéresse à, à une, une catégorie particulière de personnes qui travaillent avec des, des caractères bien précises le chômage ouais alors oui vous avez raison, il y a beaucoup de, beaucoup de chômeurs euh, si on prend alors beaucoup de personnes non indemnisées mais si on prend les chômeurs indemnisés euh, je me suis occupé à un moment j'étais dire comme de, de l'UNEDIC et, et j'étais responsable du service de presse de l'UNEDIC, donc vous savez les, les, avant Pôle emploi il y avait les ACDIC et, et, et la NPE etc et donc ça remonte à quelques années mais on était déjà après de la moitié des chômeurs indemnisés qui travaillaient c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de... de, de vous connaissez ça, enfin, j'imagine, vous êtes indemnisé, vous travaillez, vous déclarez chaque mois à Pôle emploi euh, combien d'heures vous avez travaillé, il y a une partie qui est retranchée de votre allocation, pas tout, comme, comme une incitation une incitation au travail. Mais donc, on est dans ce mélange de euh, du, du travail du travail dévalorisé et de la location, quelle que soit la location, chômage, RSA, euh, etc. Euh, et, je ne sais pas si vous vous souvenez de la, de la polémique d'un peu, enfin, elle était enfin, genre, philosophiquement elle était intéressante, mais la manière dont elle est menée, elle était, était, était stupide. C'était entre Fabien Roussel et, et Sandrine Rousseau, un ben, coup de tweet entre la gauche du travail la gauche de la paresse, enfin bon. Là où, où, où, où, où, bon, la gauche du travail, pourquoi pas, normalement le, le, la gauche c'est le camp du travail, mais euh, ce que voyait pas, me semble-t-il, Fabien Roussel, quand il disait « il faut travailler », c'est très bien, il faut travailler, tout ça. Aujourd'hui on est dans une frange, et d'ailleurs c'est quand même depuis le gouvernement Jospin que ça s'est mis en place, c'est l'interpénétration euh, du monde de la location et du monde du travail, et donc le chômage étant un moment euh, où on passe, on revient, euh, etc. Euh, alors de fait, le, le chômage, c'est pas, pas comme une baignoire c'est à dire que euh, la baignoire, ça se remplit ça se, ça se pas en haut et ça se vide par en bas c'est vous, vous, évidemment, vous, vous, ouvrez le, vous ouvrez le truc mais non, en fait euh, le chômage, en fait il y, y, y, y, y a, je sais pas comment ça s'appelle dans les baignoires, là, le, pour que euh, l'eau part pour que ça déborde pas et donc, euh, pardon voilà, le trop-plein. Ben voilà, en fait, voilà, le chômage, rentrent, les gens sont au chômage et hop, rapidement, ils vont en sortir, Sauf que ceux qui sont au fond de la baignoire, ben, eux, ils restent chômeurs de longue durée, Ils sont etc. Oui, alors, pour répondre à votre question, euh, oui, euh, si, on prend, si on prend cette catégorie d'invisibilité, oui, là, on est, euh, est parmi les amis, mais c'est vrai que moi, je m'intéressais à, à, à, à des gens qui travaillent. qui de travailler, passer euh, l'intérim, vous allez passer, alors vous voyez les CDI intérimaires, mais vous allez passer du moment de, de chômage à des moments d'emploi, de, de, euh, etc. Tout ce qui est CDD, tout ce qui est. Voilà. Et. Euh, euh, et... Bon, la, la création d'entreprises, ça a ah oui, les entrepreneurs. 000 par an, oui. dont 650 000, de genre, proto-entrepreneurs, avec des revenus mmh. modestes. Mmh. Oui, ça c'est très intéressant. il faut du si ah, back-office. Oui, oui alors pour une, par, pour une part, il faut partir du back-office. Ouais. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, ce qui s'appelle l'ubérisation des quartiers populaires. Euh, c'est une étude extrêmement intéressante. Le, le, le chercheur il, il a une idée toute simple. Il a regardé, donc quand vous vous inscrivez, quand vous êtes chauffeur, euh, par exemple, chez Uber ou, ou, ou, ou, ou livreur chez Deliveroo ou Uber Eats, etc., vous vous inscrivez avec un code NAF, c'est-à-dire que vous devez créer une auto-entreprise sous un code de, de l'INSEE bien particulier. Et c'est quand vous avez le code, que vous avez créé votre auto-entreprise sous ce code-là, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme et devenir, euh, devenir chauffeur et, et, et, et livreur. Euh, et donc, qu'est-ce qu'il fait Il prend, euh, donc il a accès à tout ça, il prend euh, le code NAF de tous ces chauffeurs et livreurs, il regarde où sont euh, l'adresse. Et il s'aperçoit de quoi Il s'aperçoit euh, que euh, vous avez tout un tas de... Alors, c'est hyper intéressant parce que ça, vraiment, c'est le paradoxe, là, que je, je, je vous disais. D'abord, vous avez des quartiers euh, où... Euh, la majorité des hommes en emploi sont des chauffeurs et des livreurs. Et notamment des quartiers d'Orléans. Euh, il y a Blois, il y a Orléans, il y a Nantes, il y a, etc. Euh, à Nantes, il y a un quartier, c'est 80%. 80% des hommes de moins de des jeunes hommes en emploi sont chauffeurs ou livreurs. Voilà. Ça, ça. Et. Il prend le taux, euh, l'évolution de la, de, la, de, la, de la richesse des, des, des, des villes et il voit plus vous avez une, une augmentation, enfin une, une, une gentrification, c'est-à-dire l'augmentation de CSP, avec des revenus euh, importants, plus vous avez l'ubérisation des quartiers populaires. Mmh. Ça fonctionne avec. Plus vous avez des cadres qui ont des, des, des, des, euh, un confort de vie, plus vous avez des personnes qui livrent et qui sont chauffeurs. Paradoxe back-office. Hein. Vraiment, c'est exactement ça. Donc ces auto-entrepreneurs-là, ils sont complètement dans les, dans les gens que j'ai décrits. un statut. Monsieur On va changer la catégorie de ceux qui travaillent en production Qu'est-ce que vous appelez ceux qui ah, travaillent en production je, je suis sur une ligne de montage pour fabriquer ouais. des voitures. Euh, J'aurais tendance à la rentrer dans, oui. dans les invisibles aussi. Non. Oui. un maçon non, un charpentier non parce qu'il va apporter quand même son savoir mmh. sa manière de, de produire ce qu'on lui demande de produire mais un ouvrier sur une ligne de montage il est contraint par le chronomètre il fait des tâches de plus en courte etc etc oui. et c'est une catégorie qui est essentielle parce que les services n'existent que parce qu'il y a de la production oui vous, vous mettez, mettez le doigt sur deux, deux deux problèmes ça peut me permettre d'être plus explicite de fait quand je décris mes catégories de back-office, classe de service, classe de service peut-être plus peur, je, je, je, je crée un contour assez net, en disant voilà, les métiers, les choses comme ça. Tout de suite, effectivement, vous, vous posez la bonne question, des critères là, euh, là, en fait, l'ouvrier, euh, vous allez dans une usines automobile aujourd'hui, les ouvriers sont postés, la chaîne passe, ils ont un temps donné, ils ont un vêtement de travail, ils ont... Enfin, voilà, tous les... Sauf que en fait, toutes les personnes dont j'ai parlé, il y a un certain nombre de critères qui, qui, qui, qui sont... Qui arrivent, qui arrivent en plus, notamment euh, qui tiennent à l'autonomie dans le travail et à, à la qualité du management. Précisément, dans l'industrie, euh, ce qui reste d'industrie et, et, et avec des, des, des, des, métiers, des métiers postés, en, en fait on, ça ne correspond pas. Le management, est, et, et, et, il a été disciplinaire autrefois, il a été dur, etc. Aujourd'hui le management plus rien à voir. Les, les, les cercles de qualité sont passés par là. Euh, le toyotisme, enfin, toutes, toutes ces choses-là qui fait que les opérateurs ont enrichi leur tâche de plein de, de, plein de, de, de, de, plein de choses. Euh, on n'est pas... Euh, Aujourd'hui, vous allez euh, à la Flin, euh, Flin euh, euh, sur une chaîne, chaîne automobile. Euh, euh, extérieurement, ça peut... Vous avez une chaîne ouais justement vous avez une chaîne ça peut vous faire penser exactement à ça quand ils discutaient avec les, avec les personnes c'est pas du tout c'est pas du tout le même le, le, le rapport qu'ils ont à leur propre travail l'autonomie dans le travail, au management à, à, à la cadence, etc à l'ergonomie de, de leur poste à la manière dont le poste est pensé pour ne pas être trop usant etc., tout ça n'a absolument, absolument rien à voir l'industrie, et c'est pour ça qu'il faut la plus c'est le deuxième le deuxième élément hyper important que, que vous soulignez. Ce qui manque là dans mon tableau, en fait, vous avez des services partout, sauf qu'il y a des gens, on va dire comme moi, je travaille dans les services. Enfin, si on le l'Insee me mettrait dans les, me met dans les services, et je peux, je peux euh, travailler où je veux, comme je veux. Euh, quand euh, je disais ma compagne les instituts, euh, quand elle a ses vacances scolaires, euh, si elle part, je l'accompagne, je ne mets pas de rendez-vous physique, je, je suis en télétravail, bon, je fais ce que je, ce que je veux. Et de l'autre côté, j'ai des services de toutes ces personnes dont, dont j'ai parlé. Ce qui manque, c'est la catégorie intermédiaire, c'est l'industrie. Et, et, et, et, et aujourd'hui, euh, pour travailler avec des, des, des entreprises industrielles, c'est pas... Euh, des, ça peut être... Euh, par exemple, je travaille souvent avec le groupe SEB, ils produisent, ils produisent partout dans le monde, mais ils produisent en France, il y a des usines, euh, il y a des opérateurs, des personnes qui n'ont pas forcément un diplôme, une norme, enfin bon, il y a un certain nombre de, de, de, de caractéristiques communes, sauf que, sauf que vous avez une tradition d'un siècle et demi de lutte syndicale, de négociation, euh, d'adaptation de, euh, des postes, de, de, de conventions collectives, puis en plus si on prend français, c'est... Euh, c'était un peu paternaliste ça allait rester un peu dans la philosophie sociale etc euh, vous avez euh, tout, tout bête un, un, un CSE qui organise les vacances les machins etc. enfin voilà et tout un tas de, de, de, de petites choses en plus qui euh, font que vous n'êtes pas dans le back office alors on peut penser hein, que enfin je, je vais pas vous faire un tableau idyllique de la chaîne mais mais on n'est c'est pas le même monde c'est pas le même monde Vraiment, quand vous êtes sur une ligne pardon, de, de production où vous emboutissez des corps ah. — des, des, des corps d'autocuiseurs, de, par exemple. Ouais. Euh, quel est le degré d'autonomie Quel est le degré de... — Il euh, y, y, y, y, y, y, y a toute, toute une discussion sur le travail. — Oui, bien euros, sûr. Hein. Mais ça, c'est vous mais, avez raison... — Mais donc c'est au, au même niveau que... Hein, hein, c'est peut-être moins sévère mm -hmm. du contexte de l'entreprise, de la philosophie oui. de l'entreprise, hein, que de travailler dans un, un, un entrepôt d'Amazon, oui. Hein, oui. Hein, hein, oui. simplement. Mais, mais c'est aussi bestial comme boulot je ne serai pas aussi sévère que, que vous ne bien pas bien le progrès, parce je que, pas... que gens-là sont plus le, le, de 5, le... ou 5 ou 6 ou 7 les... de productivité ouais. par an, ça veut dire qu'il faut que les gens aillent 5 ou 6 ou 7 plus vite. Oui, alors ça, oui, ça c'est encore un autre, un autre sujet. Euh, là où je serais d'accord avec vous, c'est euh, les abattoirs. Les abattoirs, oui, ça c'est clairement, euh, quand vous découper du poulet et vous, vous, vous tuez des animaux comme ça la chaîne bam bam. ouais là c'est un truc assez particulier le le bon, euh, les cocottes minuites les autocuiseurs je dis enfin, euh, pas que c'est idyllique mais mais il y a eu un, au fil du temps un enrichissement des tâches alors euh, avec la limite qui est que le moment euh, vous n'êtes pas en train de faire de l'art, hein, c'est sûr, vous, vous êtes sur une chaîne. Ce n'est pas, pas exactement la, la, la, la, même, la, même, euh, la même chose. Vous aviez dit un truc qui me fait penser à quelque chose et je sais plus. Qu'est-ce que vous avez dit juste à la fin Vous euh, prenez le métier dans le bâtiment, non, non Non, bon, ça va me revenir. Mais, euh, mais le, le, le, le, la question de l'industrie, c'est essentiel pour euh... Oui, alors oui, oui. Aujourd'hui, plane sur l'industrie automobile, notamment le fait du de, de, de, le, le véhicule électrique. Le véhicule électrique. Vous avez le patron de, de Stellantis, donc c'est anciennement PSA, Peugeot, etc., euh, qui dit "Ok, on passe de tout électrique. Mais si on veut garantir des véhicules électriques abordables euh, par, euh, par la classe moyenne, on va dire, il va falloir faire baisser les coûts de production. Or, si, comment on, on baisse les coûts de production bah, on va pressuriser le travail. Et là, effectivement, on risque peut-être de... Bah, il va falloir euh, plus rapide... Euh, enfin, il faut que le travail coûte... Enfin, pour un, même, pour, pour un même travail, il faut que ça coûte un peu moins cher. Euh, et là, il va falloir euh, sortir, de la, sortir de la voiture. Donc ça veut dire que là, pour le coup, euh, je, là, pour le coup, je serais d'accord avec vous. On, je ne sais pas si on reste dans les mêmes, les mêmes standards euh, d'ergonomie... Ouais. Enfin, la productivité ne dépend pas que du travail. Hein. Le oui. travail dans l'industrie automobile, dans la grande industrie, c'est le coût du travail de la main-d'œuvre directe, c'est autour de 10% du coût sorti-usine du produit. Donc toute oui. la productivité se fait sur la matière, sur l'intelligence, sur, le, oui. sur euh, la réception. Oui. Donc euh, oui. ça, c'est un, un leurre, ça, que l'on <rire> utilise pour manipuler des. Les... <rire> Monsieur le alors, je vais juste vous, vous demander en fait d'utiliser le micro, mais c'est par rapport à l'enregistrement. On n'entend pas le... Merci. Monsieur Dab, bonsoir à vous. Alors, j'ai trois préoccupations que je souhaiterais partager. Euh, vous, vous excuserez déjà pour le son de ma voix, c'est un tout petit peu cassé suite à des question de santé. Alors, mes préoccupations portent sur l'ensemble des éléments que vous avez précédemment mis en évidence lors de votre exposé, notamment le back-office qui fournit des biens qu'il ne peut pas lui-même consommer, euh, ma question est, est-ce que sa rémunération ne lui permet pas en retour de pouvoir s'acquérir des biens et des services dont il n'en est pas producteur Ça c'est la première question. Euh, tout en sachant justement que euh, sa rémunération lui permettrait par ailleurs de pouvoir non simplement euh, créer de la richesse par son travail, mais également permettre à la société de garder un certain équilibre et ma deuxième préoccupation porte sur euh, le remède que vous avez présenté ou du moins que vous avez prescrit celui de... qui porte sur l'invisibilité et vous avez mis en évidence la question de la reconnaissance ah. quelle est la place donc de l'autosatisfaction de l'individu quand on sait très bien qu'au-delà, parce que quand vous parlez de reconnaissance ici, je présume que vous parlez de la reconnaissance sur le plan social mmh. donc, oui, est quelle est la place donc de l'individu au niveau de son autosatisfaction en tant que sujet, donnant un sens à son existence dans un environnement auquel il appartient. Et ma troisième préoccupation portera sur euh, le travail. Doit-il être considéré comme une contrainte À vos trois questions... C'est trop de questions intéressantes. Non, non, très, très, très... À vos trois questions, et en fait, il y a un mot qui, qui, qui traverse l'esprit qui, qui peut être décliné pour les, pour les, trois, pour les, trois, les trois questions, c'est la dignité. C'est la dignité. C'est-à-dire que, à quelles conditions, votre travail et la vie qui vous est permis par votre travail est digne Moi, j'étais frappé dans le mouvement des Gilets jaunes par ce mot de dignité qui revenait euh, en permanence. Je veux vivre dignement de mon travail. Je vivre, on veut vivre dignement de notre travail. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette question de dignité Je pense qu'il y a... D'abord une question de rémunération et là pour répondre à votre première question, euh... je ne sais pas si vous avez en tête, on est avant le mouvement des gilets jaunes, il y a eu des, des, des, des, des moments, un truc qu'on appelait les émeutes du Nutella, qui avait je ne sais plus quel magasin avait fait des réductions terribles sur le sur le sur le Nutella et donc les gens arrivaient et, et ça, c'est quoi les émeutes du Nutella C'est pas d'un seul coup, les gens se disent « Tiens, Nutella, c'est un bon, moi, je vais en faire quelques... Je vais en prendre des pots parce qu'ils ne sont pas chers, etc. Ah, » C'est que, c'est précisément, des personnes qui, quand ils vont faire leurs courses, euh, soit ils vont faire leur courses dans les magasins où il n'y a pas de Nutella, ou alors il y a des sous-marques de trucs de Nutella, ou alors, quand ils passent devant le rayon Nutella, ils calculent, ils disent euh, « Bon, le Nutella, ça sera pour la fois prochaine, mais pas cette fois-ci. » quand je dis ils livrent et délivrent des biens et des services qu'ils ne peuvent pas consommer autrement que sous un mode dégradé c'est exactement ça et euh, il y avait eu dans le mouvement des gilets jaunes une polémique dans le, le journal le monde avait fait un reportage sur un couple de caristes euh, lui travaillait et elle ne, ne, ne travaillait pas parce qu'elle était au chômage et puis ils avaient des enfants et donc elle était plutôt elle s'occupait de ses enfants et, euh, et elle expliquait qu'ils euh, se privaient de beaucoup de choses pour pouvoir acheter à leurs enfants, euh, notamment des baskets, euh, je ne sais plus quelle était la marque, des, des, des baskets. Et les lecteurs du monde se mettent, donc c'était sur Internet, et se mettent à agonir d'injures ce couple, on dirait franchement. Mais vous êtes qui Mais vous savez pas gérer votre argent tout ça pour s'acheter des, des, des, des, des, des, des baskets. Franchement, pourquoi pas aller au cinéma et aller au restaurant Franchement, vous êtes pauvre en gros. Et si vous êtes pauvre, vous avez quand même pas besoin de vous acheter des baskets. Ben, on est au cœur du truc. Qu'est-ce qu qu'il y a derrière les, les, alors Les gilets jaunes, c'est... On a dit tout et n'importe quoi sur les gilets jaunes. C'est vrai que c'est un mouvement très composite, Il suffit que je mette un gilet jaune pour devenir les gilets jaunes. Donc euh, c'est un mouvement de métonymie. Une métonymie, c'est la, la, la formule rhétorique qui prend le, le, la partie pour le tout. Il suffit que je mette le, le, un gilet jaune pour devenir les gilets jaunes. Donc c'est toujours très faut être prudent contre pas jaunes, Mais il y a quand même un truc. Il me semblait que les gilets jaunes, ils, ils voulaient pas faire la révolution. Ils voulaient pas renverser la table. Ils voulaient s'y asseoir pour pouvoir consommer comme n'importe qui. La dignité, on est dans une société de consommation qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas. On est dans cette société-là où la dignité passe par la possibilité de pouvoir consommer les biens et les services qu'on a créés. Mais des Ford, hein, on parlait de l'industrie automobile, mais des Ford, c'est ça. C'est dire, je vais, euh, je vais créer des voitures, euh, enfin je vais augmenter les salaires de mes ouvriers pour qu'ils puissent acheter les voitures qu'ils euh, qu vont, qu vont produire. Est-ce que vous pouvez, par votre travail, avoir une vie digne Et une vie digne, c'est quoi quelque part, euh, on est renvoyé chacun à notre, à notre définition de ce qu'est la dignité. Je pense que pour, pour beaucoup de gens, mais, mais pour moi aussi, tout simplement, moi j'en ai les moyens, et donc j'y pense même plus, ça passe par pouvoir offrir à ses enfants les baskets que, de marque qu'ils voudraient avoir, de pouvoir se payer du Nutella, un Coca, etc., aller au cinéma, etc., moi je, moi, je peux le faire euh, sans, même, sans même savoir que je le fais, parce que bon, voilà... Euh, bon, je ne vais pas le but, là, mais, mais, mais c'est... Mais, mais voilà, si je veux m'acheter un truc, je peux, oui, je fais attention, mais je n'ai pas, pas de problème. Quand vous êtes dans des métiers back-office, eh, votre, votre, votre revenu à la fin du mois, a, dans, on avait posé une question précisément liée à ça, euh, dans, dans l'enquête qu'on a faite. Pouvez-vous vous payer un, un, un petit plaisir Restaurant, sortie, euh, vacances, ou je sais pas quoi, un, un petit plaisir, un truc euh, euh, euh, Est-ce que vous pouvez vous acheter une maison C'est un plan sur la vie, vous allez rembourser, etc. C'est pas ça, c'est un petit plaisir. 93% disent non, je peux pas me payer un petit plaisir. alors il faut vraiment, euh, je, je une sur autre chose, C'est ça. Donc, pour, par rapport à votre première question, est, on, est, on est vraiment dans, cette, dans ça. Et donc on bascule sur la deuxième question. C'est toujours la même chose c'est quoi la définition euh, euh, de. de de, de, de, de qui on est, de comment on s'épanouit euh, dans, euh, dans son, à travers son, à travers son, son, son travail, euh, ben on, on est, euh, on est euh, chacun ramené à, euh, à son propre, à sa propre définition. Euh, on entend souvent la question, la, la, vous, vous connaissez cette expression, la, la valeur travail. La valeur de travail, la valeur de travail, les jeunes n'ont plus la valeur de travail, la valeur de travail, super, il faut revaloriser re la valeur de travail, la valeur de travail, la valeur travail. C'est un truc qui m'énerve un peu. Enfin, personnellement, ça n'existe pas la valeur de travail. Le travail existe. Et le travail, on va y mettre chacun ses valeurs à soi. On a des valeurs, on a des. Voilà, c'est pas la valeur qui n'existe pas, on a chacun nos valeurs. Certains, euh, dans les enquêtes, on voit ça très bien, certaines personnes travaillent pour... Euh, parce que c'est essentiellement ce qu'il y a en bas, euh, à, à droite, de, sur la fiche de paie qui est important. D'autres, parce qu'ils vont rencontrer des collègues, d'autres, parce qu'ils vont s'épanouir, d'autres, parce que c'est une vocation, d'autres, parce qu'ils n'ont pas le choix, bah, etc. Donc, ça, le travail, c'est d'abord une activité qui met en jeu les valeurs de l'individu. Ce n'est pas une valeur en soi, pas une valeur. C'est une, une action, c'est une activité. Mais chacun va définir comment il comment il se il se re, reporte. Alors prendre à des enquêtes ou qui nous disent que très majoritairement les Français accordent de l'importance à leur travail, euh, que c'est une ils, a, ils en attendent euh, de l'épanouissement, ils en attendent un lien social, ils en a, ils, ils, en, ben, ils en attendent beaucoup, ça c'est sûr. Ils sont souvent déçus. Euh, donc par rapport à la question que vous, vous, vous posiez. On les renvoyait chacun à, à, à la merde dont on se situe par rapport à son travail. Sauf que, quand vous avez un travail dans lequel vous, êtes, euh, vous, vous, vous connaissez une forme d'autonomie, où on va faire appel à euh, votre, euh, votre créativité, votre personnalité, euh, vos compétences reconnues par un diplôme, ou votre savoir-être, etc., vous pouvez pour le coup, vous avez une gamme plus large, pour, euh, mettre euh, pour, pour réaliser vos valeurs à travers votre travail. Quand euh, votre travail est, beaucoup, est très contraint, décidé par d'autres, de l'extérieur, euh, et, etc. Là, vous êtes, vous êtes beaucoup plus, euh, d'abord, vous ne touchez pas l'autonomie, vous, vous n'êtes pas autonome. Euh, quand bien même vous êtes un citoyen autonome dès que vous avez fini, fini votre travail. C'était tout le paradoxe du travail pendant très très longtemps, c'est que les gens, on leur, de, on leur donnait le droit de vote, ils avaient, ils avaient des enfants, on ne leur demandait pas un permis d'être parents pour avoir des enfants, ils avaient le droit de vote, ils pouvaient, etc. Sauf qu'à un moment, ils, quand ils avaient dans l'entreprise, on leur demandait plus leur avis. Et c'était la grande phrase de Jean Aurou, donc ministre du Travail, qui a fait les lois Horou début des années 80, qui disait... L'entreprise, disait l'usine à l'époque, ne doit pas être le lieu du bruit des machines et du silence des hommes. Mais c'était ça. C'était comment on s'exprime sur son travail, comment on s'exprime en tant que. Est-ce qu'on peut arriver à faire rentrer le citoyen dans, dans l'entreprise, le citoyen dans le sens de, on passe pas, pas l'idée qu'on va voter. Le citoyen, savoir une personne responsable, autonome, consciente. Et c'est à ça, et c'est ces qualités là qu'on va faire appel à, à, à, à travers le à, on va faire à travers le, le travail. Donc voilà les, les, les, les conditions. Et donc après, est-ce que le travail est une contrainte euh, Bah, c'est fois, voilà, j'aimerais pouvoir dire que idéalement, il ne faudrait pas qu'il le soit. C'est que. que euh, moi, souvent, je définis le travail comme étant un commun incarné. Un commun incarné. Donc, qu'est-ce que je veux dire quand je, quand je dis ça C'est-à-dire que le commun, pourquoi alors d'abord, incarner pourquoi C'est parce que le travail, ça met en jeu le corps de l'individu, son esprit. Euh, c est, c est, c est, c est... Quand bien on est à distance, hein, quand on travaille, le, le corps est là, le corps est là, euh, d'où toute la question des pénibilités. Il y a un moment, euh, voilà, c est, c est, c est, le, le corps peut faire, peut faire mal. Et c'est un commun parce qu'on ne travaille jamais seul. C'est un grand fantasme, notamment parlait des auto-entrepreneurs. Enfin, il, il y a tout un moment, euh, plein de gens disent ouais, « je, je, je veux être mon propre patron, je, je veux dépendre de personne en fait, ». Qu'est-ce qu'on dit derrière Ce n'est pas la liberté absolue, c'est l'autonomie, c'est pouvoir s'organiser comme on veut. C'est ça qui, qui est en jeu. Et donc on ne travaille jamais seul. Et l'autre, autrui, dans le travail, il est toujours la transparence et l'obstacle. Il est toujours celui sans qui je ne peux pas faire mon travail, et qui en permanence m'empêche de le faire comme je voudrais le faire, et donc je tenir compte de lui. La chaîne terroriste, la chaîne automobile, la chaîne de Charlie, de Charlot, de Charlo, elle est déshumanisante, mais elle est psychologiquement extrêmement reposante. Pourquoi Parce que si le travail de l'autre est bien fait, la chaîne arrive, vous avez à faire votre travail, s'il est bien fait, l'autre va prendre la suite, et, et, et, et, et vous n'avez pas à vous préoccuper ni de ce qui est avant, ni de ce qui est après psychologiquement c'est reposant humainement c est, c est, ça n'a de sens, mais euh, psychologiquement c'est reposant dès que vous cassez la chaîne et que vous êtes en mode, euh, comme on dit dans les entreprises aujourd'hui coopératif, collaboratif, etc. l'autre devient un souci, vous devez en permanence faire avec lui et l'autre c'est un sacré emmerdeur et en même temps c'est celui qui va vous aider sur lequel vous allez prendre appui pour bien faire votre travail. Et donc, euh, il va y avoir, parce que le, le, le Yves Clot, euh, au CNAM, euh, le professeur au CNAM, euh, il parle de dispute sur le travail, il dit, si on veut bien bosser les uns avec les autres, comme l'autre est un emmerdeur, que je suis un emmerdeur pour l'autre, hein, sur ça ça va ça dans les deux sens, et qu'en même temps je suis la solution, et il est mal la solution, et ben, il va falloir s'entendre sur les critères qui font que le travail est bien fait. Il faut une dispute, il appelle ça la, la, la dispute sur le travail, c'est au sens scolastique du terme, euh, voilà, comme au Moyen-Âge, une dispute. C'est-à-dire qu'on va dire à quelles conditions je fais bien mon travail, à quelles conditions tu peux bien faire ton travail. Je vous donne un exemple qui a absolument rien à voir, mais qui, qui, qui en fait si ça a à voir. Euh, un jour je suis appelé, donc j'ai écrit un livre sur le, la question du, du fait religieux dans l'entreprise. Euh, et un jour je suis appelé parce que, euh, je raconte ça dans le livre, euh, on est dans une entreprise où euh, c'est du recouvrement de factures euh, donc les gens appellent les, les, au téléphone euh, vous n'avez pas payé, il faut payer machin, vous avez besoin d'un échéancier voilà, ils font du recouvrement de factures il y a des dames euh, c'est essentiellement des dames euh, qui euh, font le ramadan elles sont musulmanes et elles font, le, elles font le, le, le ramadan et elles demandent, première année il y a quelques années en arrière, le Ramadan tombait pendant l'été. Donc, euh, pour les personnes qui, qui jeûnaient, euh, bah, c'était euh, d'abord ça commençait tôt, ça terminait tard, et euh, c'était euh, fatigant parce qu'il faisait chaud. Euh, et donc, elles disent est-ce qu'on peut euh, arriver euh, un peu plus tôt et partir un peu plus tôt Est-ce qu'on peut décaler nos horaires la Première année, là. La, la, la, la responsable, elle dit, euh, non, euh, euh, circuler à voir, ça m'emmerde vos trucs, je ne veux pas en entendre parler. Donc les dames, voilà. Il y a des embauches de, de, de personnes qui sont, euh, font le ramadan et donc elles se sentent un peu, plus, euh, un peu plus nombreuses. Elles disent Bah quand même, euh, machin Donc elles reviennent voir la le, le, le, le, le responsable l'année suivante et disent euh, est-ce qu'on pourrait partir plus tôt enfin, Arriver plus tôt, partir plus tôt. Et là, le chef d'entreprise dit, euh, bon, pourquoi en fait je dis non Peut-être pas de raison de dire non. Donc on en discute. Et ce qu'on a organisé, c'est ça, c'est une dispute sur le travail. Alors, la, la question religieuse, on la met de côté. Vous, croyant, c'est tout, c'est pas notre problème. Notre problème, c'est le travail. Vous demandez à arriver plus tôt et à partir plus tôt. Quelles conséquences ça a sur le travail des autres Si, ça n'a aucune conséquence, il me... n'y bon, a aucune raison de dire non. Je, ben, voilà. Et, en fait, les gens se mettent à discuter. Et, et, et, et en fait, si, il y avait un petit problème. Et le problème, c'était que, comme c'était un recommandant de facture, le travail battait son plein entre 10h et 10, 18h, ou un truc comme ça. Et elle pensait arriver à 7h et partir à 15h. Et donc les gens disent, mais ouais, mais le problème, c'est quand vous n'êtes pas là, c'est nous qui on fait le boulot à votre place. Donc, euh, voilà, c'est pas, euh, pas super. Et donc, ils dispute sur le travail, sur les critères du travail, les critères de comment est-ce qu'on fait bien son travail. Alors après, elles ont, euh, elles ont compris, elles ont d'accord, ok, on comprend, donc on va pas, notre revendication tombe, mais après, on a continué à discuter en disant oui, en fait, vous êtes fatigué, donc ce qu'on peut pas mettre quand même un moment ça salle de pause pour vous le falloir. Bon, on, a, on, a, on a discuté de plein de choses, mais typiquement c'est ça. C'est euh, pour que le travail soit pas une contrainte. Le fait, il, il met en jeu le corps et le corps dans le réel et le réel, il il, il, il, il, il résiste. C'est visqueux, c est, c est, il y a une viscosité du réel qui fait est un peu englué et, et, et ça résiste. On est obligé de faire un effort. Donc de fait, il y, y, y a de l'effort. Euh, mais un effort qui peut te donner une satisfaction, euh, pourquoi pas. Le pire, c'est les efforts euh, qui, à la fin, euh, n'ont aucun sont, sens. Et là, à ce moment-là, ça appuise. Mais si l'effort a du sens, on comprend pourquoi on le fait et, et on arrive à le faire. Il est soutenable. À ce moment-là, il est plutôt satisfaisant. Euh, mais pour que le travail soit pas uniquement une contrainte, il faut qu'on qu comprenne ce qu'on est en train de faire, qu'on enrichisse le contenu de son travail et qu'on négocie en permanence avec les autres pour que euh, euh, on, puisse, on puisse bien faire, bien faire son boulot. C'est du boulot, c'est du. Enfin, c'est Iflo qui dit ça et dit, euh, on, peut, on peut dire ouais, ça c'est du boulot ou ça c'est pas du boulot. Ça c'est important. Je ne sais pas si je réponds à vos questions, mais euh, voilà, en tout cas, c'est pas facile. Non, mais c'est pas facile philosophiquement de dire euh, de dire euh, ça met en jeu une truc personne. Oui, on n'a pas abordé le temps de travail comme solution pour redonner le moral à ces invisibles. Vous parliez de Henry Ford. Dans les années 20 après avoir euh, multiplié par deux le salaire minimum. C'est bien ça Peut-être. Euh, il a également euh, institué la semaine de cinq jours, payé six jours. Et en fait l'éloge, vous trouvez ça sur Internet, vous tapez Henry Ford la semaine de cinq jours, payé six oui. jours. Euh, et un peu plus tard, aux États-Unis, le Sénat américain a voté, suite à la crise de 29, a, a voté la semaine de 30 heures, mm. à une large majorité. Et c'est seulement sous la pression de Wall Street que Roosevelt n'a pas amené le texte jusqu'au bout. Mais la plus de la moitié des entreprises américaines étaient passées à la semaine de 4 jours dans les années 30, à cause de la grande crise économique qui risque de revenir, vu les événements de ces derniers jours au niveau financier, c'est peut-être les... Voilà, donc le, le temps de travail, ça serait une... On a parlé de la visibilité en termes de pénibilité. On sait que la durée de, la durée de vie de ces catégories-là est 5, 6, 7 ans, voire parfois, pour certains métiers, 15 ans inférieure à la durée de vie des cadres. Euh, donc il y a une injustice grave qui n'a pas été prise en compte dans la réforme des retraites d'ailleurs. Et on aurait dû commencer par là. Si on voulait, si on voulait parler d'une réforme juste, ça serait celle-là. C'est-à-dire permettre à chacun de vivre, euh, d'avoir la même durée de vie, de tendre vers la même durée de vie. Et pour ça, aménager les conditions de travail des plus exposés pour euh, obtenir cette, ce résultat. Donc euh, ce n'est pas nouveau. On en parle dans le monde entier aujourd'hui de la semaine de 4 jours, mais c'est une semaine dévoyée, c'est-à-dire très, très souvent, on concentre le, la charge sur 4 jours de travail sans embauche. Et ça ne vaut rien, ça. Les patrons américains euh, vantaient l'intérêt en termes d'amélioration de, de la qualité, réduction des accidents de travail, etc. etc. Il y a un livre qui s'appelle « La fin du travail » de Rifkin, hein, qui est sorti dans les années 90 et qui, qui donne toute l'historique de cette mutation... Ouais, euh... il y a plusieurs choses dans ce que vous dites euh... chez pardon. je voudrais juste rajouter ouais. une chose c'est qu'on a parlé du travail salarié ouais. mais il y a le travail ménager le travail en dehors, de, en, en dehors du salariat qui est aussi important au niveau psychologique ouais. alors ça si vous, vous rajoutez encore une autre dimension je... je... Sur cette question du travail, non, enfin, de, de l'activité en fait. Parce que c'est ça. Ouais. Ouais, je, veux dire, je suis un vieux travailliste. On dire, c est, c est, je pense que le travail, il y a un moment, c'est l'utilité que vous en avez, le sens que vous avez, tout ça est matérialisé à la fin par, par un chiffre. Euh, euh, voilà, c'est le travail, le travail, le travail enfin, le salarié, ou en tout cas monétaire. Je pense que ça, ça, ça me semble-t-il, ça, ça, ça a du sens. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber, mettre de côté tout, tout le reste que vous, que vous indiquez. c'est un autre, un autre débat. Sur le, sur le temps de travail, il y a, y, a, y a deux choses, me semble-t-il. D'abord, il y a ce que vous dites sur la, les, les discussions actuellement. Actuellement, il y a beaucoup de discussions sur la semaine de quatre jours. Il y a une expérimentation qui est menée par le gouvernement, il y a eu des expérimentations au, au, en Grande-Bretagne, il y a toute une réflexion sur la semaine de 4 jours. Euh, en fait, je, pour le coup, je ne sais pas quoi en penser. Je ne sais pas quoi en penser euh, pour que ça ne soit pas une semaine de travail dévoyée, comme vous le disiez très bien. Savoir ce que vous faites en 5 jours, finalement, vous allez le faire en 4 jours. Euh, donc, ce qui fait que là il y a une intensification je disais les chiffres que je vous donnais tout à l'heure sur euh, réaliser son travail en une heure et euh, réaliser son travail à la demande d'un client le plus vite possible, les chiffres ont augmenté bon, je vous ai passé de 5% à 30% euh, euh, en, en 40 ans euh... comment est-ce que la semaine de 4 jours évite ça c'est à dire que c'est je... je, je, je... Je n'ai pas encore vu de trucs satisfaisants sur la semaine de 4 jours euh, qui me ferait penser que là, il y a une solution pour desserrer les contraintes sur, le, sur cette classe de service. – le trouve dans le back-office – Oui, voilà, c'est ça. – Des tâches exactement. Euh, étalées euh, tous les jours. – Exactement. Et pour l'instant, j'ai peur qu'on se donne bonne conscience en disant... Euh, Bon, en fait on sait pas comment faire pour réduire la pénibilité pour euh, faire des machins augmenter les salaires bon bon alors on va leur dire vous travaillez plus un jours vous travaillez quatre jours mais bon voilà comme ça on se, on se dédouane. J ai, j ai, je, je voudrais pas que ce soit ça alors je discutais de ça hier avec des, des gens de, de l'industrie elle me disaient, non non mais c'est pas du tout ça il faut penser la non-linéarité des temps alors là déjà on est un peu plus c'est un peu plus intelligent c'est dire finalement on est plus à la carte et, et, et et moi, je, je bien, enfin, sur, le, sur le débat sur les retraites, je vous rejoins complètement. Ce qui manque, je le disais, ce qui manque, c'est un diagnostic sur le travail et d'abord se dire, bon, d'abord on parle du travail avant de parler des retraites. Parce qu'en fait, quand on, quand on évoque la retraite, à moins que vous la preniez dans les prochaines années, que à ce moment-là vous commencez à voir, etc. Mais il mais, euh, mais, mais, mais y a plein de gens pour qui la retraite, c'est un peu abstrait, c'est loin, euh, on ne peut pas y penser. Et en fait, dès qu'on parle retraite, on dit, mais en fait, je, je travaille comment là aujourd'hui donc, évoquer la retraite, c'est envoyer un signe au travail d'aujourd'hui. Et, euh, et dans le signe qui est envoyé au travail d'aujourd'hui, bah, dans la loi, il n'y a pas grand signe Enfin, il n'y a pas beaucoup de signes. Euh, et donc, l'erreur, me semble-t-il, c'est de ne pas avoir fait diagnostic sur le diagnostic au travail, de ne pas avoir posé les assises du travail, c'est un truc que le gouvernement a, a lancé actuellement à la demande de la CFDT, les assises du travail, ne pas avoir fait les assises du travail, et ensuite, on passe... La question de la retraite. Donc là-dessus, je, je, je, je, je vous euh, je vous rejoins. Mais il me semble qu'on pense encore la retraite comme étant... Euh, on, on est encore... C'est le historien Jean-François Cyril qui, qui a cette histoire il parle de bonheur différé. Il dit pendant longtemps on a vécu sur l'idée d'un bonheur différé qui est en fait qui est une idée chrétienne qu'on a, qu a sécularisée, qui est de dire que la créature souffre, elle est là pour souffrir, et que tu gagneras ton pain, la survie, ton front, tu enfanteras dans la douleur, donc la vie est dure, mais heureusement, on va gagner son paradis. Et, euh, voilà. et si, on, si on sécularise tout ça, c'est la vie de travail est dure, mais heureusement, de temps en temps il y a des vacances, et surtout il y a la retraite. La retraite. Et donc si on est persuadé de ce truc-là, ben, il faut qu'elle arrive le plus tôt possible. Il faut que la créature soit libérée de cette, de cette vallée de larmes le plus vite possible. Et euh, donc en fait, le, le paradis social-démocrate, on va dire, c'est la créature souffre, mais heureusement, elle a la retraite pour pouvoir s'épanouir. Et de fait, pour, pour, ça, ça a été conçu comme ça, les jeunes retraités, les, les, les, les hyper en forme, qui font le tour du monde, qui gardent leurs petits-enfants, qui font des activités, des trucs, machin. Voilà, c'est un peu l'imaginaire. Je crois que ce truc-là est totalement dépassé. C'est-à-dire qu'on n'a plus envie de se faire chier aujourd'hui pour se réinventer demain. C'est se réinventer tout de suite. Voilà, C'est ça, ça qui est important. Donc comment on prend en compte cette, ce besoin de réinvention Donc, Le besoin de réinvention, ça se cache derrière les mots qu'on entend beaucoup, quête de sens... Grande démission, bifurcation, euh, enfin, voilà, tous ces trucs-là, la presse en est truffée. En fait, qu'est-ce que ça dit C'est ça. C'est comment est-ce que je peux m'organiser autrement D'autant qu'on l'a touché, ce que je vous disais, hein, on l'a touché avec le tétra Et c'est possible de s'organiser autrement, c'est possible de faire autrement, c'est réellement possible. Et donc, comment est-ce que tout de suite on le fait Et là, on tombe sur cette question de la non linéarité des temps. Est-ce qu'on peut interpénétrer la formation, le repos et le travail tout, tout ensemble. Alors. Euh... Je pas la solution. Hein. Euh, je sais qu'il y a des trucs, les banques de temps, les machins, bon, ok, tout ça. Mais comment est-ce qu'on retrouve un peu d'oxygène peu euh, Peut-être la semaine de 4 jours, hein, je, pourquoi pas. Et alors, dernier truc que je voulais dire là-dessus, c'est il me semble que toutes les réflexions aujourd'hui sur... Euh, aujourd'hui, je sais pas, mais pendant les années 90 jusqu'à ces derniers temps, toutes les réflexions sur la réduction du temps de travail étaient très liées à, à la question de, de traitement du chômage. Comme il n'y a pas du travail pour tous, il faut qu'on le partage, donc il faut réduire pour que tout le monde puisse travailler. C'était ça, les 35 heures, tout ça. Par rapport au Front Populaire 1936 et encore 1981, quand on a réduit les... Il y avait l'idée en fait on va se libérer du travail pour pouvoir avoir une vie humaine basée sur la culture, les loisirs c'est toute la politique du Front populaire des vacances de la culture du cinéma de, de toutes ces questions là en 97 quand on fait les 98 quand on fait les 35 heures c'est plus à l'ordre du jour tout ça ce qu'on veut c'est lutter contre le chômage et donc on veut partager le travail je pense qu'il faut reprendre moi je, je serais assez d'accord de reprendre ce truc en disant les, le travail et les loisirs sont totalement interpénétrés euh, on veut même, alors je pourrait le développer, je le disais un peu, on veut même pouvoir vivre son travail comme une expérience de, de consommation, de game, on parle beaucoup de gamification, la game, le jeu, c'est-à-dire on joue dans son travail, on vit une expérience. Je me souviens, les, les, les DRH avec qui je discutais euh, juste après le premier confinement, quand les, on, on leur a dit « vous pouvez revenir euh, sur votre lieu de travail », les gens disaient, bon ouais, faut, bon, pour que ça sert, je suis bien chez moi, mais pour... qu qu'est-ce qu que ça va m'apporter en plus C'est quoi l'expérience supplémentaire que je vais vivre en étant, en étant dans mon lieu de travail Et donc les DRH, je creusaient la tête, alors, alors, comment on va faire On va mettre en place pourquoi les des jeux, les machins, les trucs. Enfin, Vas-y, on va vivre l'expérience. Une fois, il dirage, je, je suis pas animatrice, quoi. Je, je, je, je, je, je, je, je, voilà, c'est. Et donc, et donc euh, on.. on... On est sur, cette, euh, sur ce, ce, ce monde-là où travail et loisirs sont interpénétrés. Euh, encore une fois, hein, on, on, avec un back-office qui est là pour... pour euh, voilà. Donc, comment est-ce qu'on euh, on arrive à réguler cette interpénétration pour que, pour que tout le monde puisse à, de temps en temps respirer, euh, s'épanouir par... par, par par la culture, par ce genre de choses. Et je pense que ces questions-là, qui étaient des questions euh, très fortes dans les années 70, qui étaient très fortement du Front Populaire, elles sont à reprendre et à, et à, et à repenser, me semble-t-il. Elles sont, elles sont devant nous et elles sont, euh, elles sont, euh, elles sont à disposition. Quoi. Il, faut, il faut penser ça. Il faut penser. Merci. C'est fini et ouais. Je pense que ça <rire> faisait commencer. Mais... <rire> ben, C'est vrai, vrai qu'on peut... En plus, moi, j'avais plein de questions aussi, mais bon. <rire> Priorité au... Oui à la salle, et, euh, et c'est vrai, vrai qu'on pourrait en discuter encore pendant, il euh, y, y a plein de choses sur la semaine des 4 jours, c'est ouais, effectivement le quid du, euh, si j'embauche quelqu'un en plus, pour pouvoir faire le travail, pas bah, mettre tout en 4 jours, comment je le finance, du côté de l'entreprise. Et comment on a fait pour réduire de 3000 heures à 1500 heures par an le temps de travail en un siècle À coût de subvention mais d'automatisation. Automatisation, de de Automatisation de... et subvention, oui. les lois les, les, au Non, mais c'est au niveau du monde, ce n'est pas, pas, pas la France. Tous et les pays euh... mondiaux ont vu leur temps de travail divisé par deux en un et siècle. Entre 1848 et 2018, le temps consacré au travail a été divisé par deux. Ouais. cest on a, parce euh, que vous dites 3000 heures, 1500 heures, on a divisé par deux, et, et, et, et la durée de vie s'est allongée. Donc le temps dans une vie humaine consacrée consacre au travail, il et, et, et, se réduit, il se réduit, il se réduit. Mais Moi, on... je pense qu'il faut sauver le travail humain. s'il faut vraiment le sauver. C est, c est Mais on revient sur, sur le au tout début, sur la productivité. Est oui. On est dans le back-office, oui. il n'y a pas de marge de productivité, donc plus que ça. Quoi. Et, et, et c'est ça qui... Ouais, c'est Uber, c'est le calculé, hein, la productivité de son chauffeur, c'est le calculé, il vous demande de mettre des étoiles, machin, ouais, les... oui. ça ça, ça aussi, on peut le repenser. On peut le repenser. Mais en Espagne, l'expérience qui est vécue, actuellement, qui est lancée, le gouvernement espagnol finance un certain nombre d'entreprises. Subventionnées. Si. Subventionnées, mais non. Mais ça coûte 100 milliards par an le chômage. Dans les subventionnés, on, on active les dépenses de chômage. Quoi. C est, c est un ouais. autre... on, on revient sur... Euh... Ouais. Oui, on ouais. on, on, ça, on revient sur l'histoire des back-office. Quand on prend, par exemple, le... le hôtellerie, restauration, ils ont augmenté entre 15 et 20% les salaires. Ils n'arrivent toujours pas à trouver. Et ils pas passés à semaine de 4 jours. Et, et, et, et certains, mais pas tous, hein, mais Alors, alors ils, sont, ils sont passés à semaine de 4 jours, parce que comme ils ont moins de personnel, ils sont obligés de fermer, parce qu'ils n'ont pas le personnel. Euh, et ça pose question, donc on voit bien, c'est pas le salaire, c'est aussi comment moi je profite, non. finalement, non. comment je profite parce que quand je suis dans l'hôtellerie, bah, je termine le soir, je, je bosse le week-end, c'est désormais pas possible, et donc j'ai pas envie de le faire, mais par contre je veux en profiter. On, on, on revient un petit peu sur le, le paradoxe. C'est si chez vous chez vous ça qui est très compliqué. compliqué. Si vous êtes chez vous trois jours par semaine, mais que vous pouvez pas en profiter, au sens, quand je répondais à monsieur sur euh, ça. pouvoir acheter le pot de Nutella, etc., enfin, ou partir en vacances, ou, non, mais ou partir oui, en oui. week-end... Enfin, euh... ouais, ouais, mais alors ça c'est un truc... Ben assez ouais, mais ça, c'est un truc. Enfin, ouais, je suis désolé, mais j'ai eu cette discussion avec plein de gens qui disent Oui, mais tu te rends pas compte, élever ses enfants, faire de la poésie, ouais. marcher dans la campagne, c'est fantastique. Enfin, ouais, c'est un truc de bourgeois, quoi. Franchement, ouais. ben, j'ai rien contre marcher dans la valeur, mais c'est faire enfin, son jardin, tout ça, tout ça est très bien. Enfin, en plus, euh, l'économie de la débrouille fait qu'il y a plein de gens qui font leur jardin. qui font C'est un pousser travail non rémunéré, mais c'est un travail. Bien sûr, ouais, oui. Ouais. C'est de... un travail plus valorisant que de, de faire un travail répétitif où on est lié à la chaîne. mais Oui, mais je suis entièrement d'accord avec, avec vous. Je suis entièrement d'accord ah. avec vous. Bon, mais prenons euh, cette question de la culture, prenons cette question de la culture, les, les CE euh, en 1945, c'était, il euh, y a aussi toutes ces activités sociales et culturelles on disait, euh, l'entreprise va être mise à contribution à travers ses CE pour euh, apporter la culture, etc. Aujourd'hui, quand on voit, euh, quand vous avez un grand CE, ce qu'il est possible de ah, voir, acheter, euh, acheter un aspirateur, acheter un machin, t as, t as, t as, faire ses courses, on est loin de la culture. Ça aussi, c'est totalement, totalement à repenser. Euh, moi, je suis pour un truc, je vous donne juste mon idée, je suis pour un truc, on prend toutes les, toutes les dotations euh, CE, on fait un grand fond, et on distribue à tous les gens qui travaillent sur du spectacle vivant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on délocalise et qu'on aille acheter des trucs. Euh, voilà. Et on essaye de concurrencer avec du spectacle vivant, c'est de concurrencer avec les plateformes, parce qu'aujourd'hui la culture c'est quoi C'est être chez soi et, et, et, et avoir accès à des C'est très individuel. C'est hyper individualiste. On, on est obligé d'arrêter. <rire> <Et>, euh, <rire> merci <rire> pour, bah, pour tous ces échanges, les bon. gens des Merci beaucoup pour votre invitation. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Denis Maillard, ces euh, livres, vous les retrouvez sous études, l'Observatoire, euh, enfin, euh, vous les retrouvez sur internet, il hein, y, y a beaucoup de productions. Hein, et vraiment, c'est une originalité, non, non, mais a une originalité de l'approche que je trouve vraiment intéressante. La preuve, c'est que ça, voilà, ça suit. C'est une autre manière de voir les choses, mais que je trouve euh, très, très riche. Et vivante. Et en plus vivante. Merci. Et <rire> j'espère. Merci à vous.